Salut oh. tout le monde C'est bon, on vous voit les gars, bien sûr, c'était pour voir s'il n'y avait pas, y avait pas à avoir des, des petites euh, des petites dingueries. Bienvenue sur la chaîne de l'Est Monaco, comme tous les mardis, mardis, débat de 19h à 20h30 avec qui et ce soir, on reçoit deux mecs qui supportent des équipes totalement opposées. Amine PJ et Lintéris. comment ça va les amis bah écoute, je vais commencer, je vais prendre la parole parce que mon club est meilleur que le sien. Oh. Super frérot <rire> Attends, Salut moi. au chat, salut à tous <rire> les gars, j'espère que vous allez bien Mais en tout cas, voilà, moi je vais super bien les frères Donc J'espère que vous allez bien, on laisse le meilleur pour la fin, bien évidemment, hein. ça c'est cool Donc j'espère que tout le monde va bien, on va se régaler ce soir, merci pour l'invite Ça va être la bagarre Le premier round <rire> va bientôt commencer il Incroyable, putain, ça lance déjà les hostilités Bah avec moi ça va super bien les gars, bienvenue à tous les mecs qui, qui nous rejoignent actuellement Très très content d'avoir Amine et Sofiane. Hein. Euh, ouais. Amine, qui est un, un grand frère. streamer, hein, spécialiste de la Juventus, mais pas que, hein, tu fais un peu de tout en vrai, Amine. Non, là pour l'instant, justement, c'est dans les projets. Pour l'instant, là, c'est vraiment focus un petit peu sur la Youv, mais très prochainement, ouais. voilà, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus et euh, d'élargir un petit peu plus le. Les viewers, le, et, le public. Et justement, tu ouais. nous parlais que tu allais te lancer dans le hot tub. Et ça, franchement, à mon avis, ça va cartonner. J'ai déjà tout prévu, frérot. Il y a l'espace <rire> nécessaire derrière Tu vois, il manque juste la ah, petite ici Mais ça arrive, les frères. Vous inquiétez pas. <rire> ah, C'est beau, c'est beau. C'est incroyable. D'ailleurs, <rire> le film tutor, on est bientôt prévu. Ah, aussi. ça va être lourd. Illustre-moi ah. bien ton crâne, frérot. <rire> <fait> ça, <rire> en <rire> tout cas, les gars, j'espère que, euh, que vous êtes heureux euh, d'être accueillis sur euh, le meilleur club euh, de foot du monde. Ça doit vous changer. Du coup, bah, bienvenue, euh, bienvenue. On peut dire de France. hein nous nous ça pas pourquoi ah, bon, écoute, ah de, ça me dérange, de, euh, de... Ah, au moins, on, on sera tous d'accord. Respect à Monaco, qui, quand on les a croisés en Ligue des Champions, franchement, c'était ultra serré. Mbappé, il nous avait fait mal à l'époque. À ah, l'époque, mais... ça faisait mal. Grand, grand club, franchement, à Monaco, et euh, très, très heureux d'être yeah. sur le live. J'ai euh, montré le, montré le, <rire> le logo. Là, le petit logo. <rire> ça nous fait plaisir, en tout cas, les gars, de Bournemis. Ouais, on très va, cool. Bah, je vais vous présenter Amine, après ça, il a raconté sa life, le mec. Euh, l'intériste, hein, monsieur l'intériste Sofiane, du coup très content de t'avoir aussi. Ouais. Euh, créateur de contenu, euh, streamer aussi pour Ice Foot. Je ne sais pas si actuellement. Les ça, copains d'Ice Foot euh, Ouais. Euh... Je... Non, en fait, euh, oui, on, on streamait sur Ice Foot. Là, on va plus se passer euh, dans le côté euh, YouTube, euh, faire des, des vlogs, des vidéos un, un peu plus travaillées. Après, on est sur on les. On va changer aussi. de pseudo aussi, on va changer de pseudo oh, vois, aussi, tu peux le dire <rire> Non, ah, mais toi, deux minutes, Alors, tu vois Ah, c'est ça, ah je... ah, je le sens bien ce soir là Frérot, <rire> te... à chaque fois voulais... qu'on t'appelle par l'intériste, on a une présence et au bout d'un moment, eh... change ton aroma, <rire> frère. Veux... Frère. frère veux, qui frère, c'est des insultes gratuites, frère, tu prends je tellement veux... cher à chaque fois Je veux pas commencer une première valse sur les Las Véronnes. Ça, je veux pas. Je me suis dit aujourd'hui. Je... On parle <rire> jeux vidéo, etc. Ouais. Donc, euh, je disais quoi Voilà, tu m'as coupé. Icefoot. Ouais, ice ice vidéo voilà, YouTube. Vous êtes aussi, ouais, vous êtes aussi Et... sur TikTok. Bon... Et deux grands, ah, hey, deux grands ouais. Twittos, quand même. Deux grands Twittos. Et... <rire> Oui, ouais, Twitter plus, aussi. Euh... Là, là j'avoue que plus lui que moi, quand même. Franchement ah, là, là, je vais être fair play, plus lui que moi, quand même. Ah, on a vu le ah, petit sourire. Twitter, tout ça et tout, en vrai. Non, non, les ça. traits de l'équipe de France et tout ça et tout. Franchement, là, sur Twitter, il, il fume. Euh, euh, ils sont <rire> magnifiques. Twitch. Franchement, c'est chaque sur fois. Sur Twitter, je le fume. Sur Twitter, il fume. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> ça me termine vous deux. C'est la vérité en fait. C'est vrai, c'est vrai, je, je l'avoue, il n'y a pas trop On est très content en tout cas de vous avoir, les gars. Franchement, un oui, grand sûr, plaisir, on va Aujourd'hui, je vous prouver par A plus B que les jeux offline, c'est l'avenir, et' Ne pas, commence vrai, pas, commence pas. Déjà, les gars, <rire> le petit planning, vous avez l'habitude pour Mardi Débat. On va commencer par les dernières infos sur nos jeux de foot. On enchaînera avec le gros débat qui, ce soir, va porter sur le offline. Le offline off est-il voué à disparaître dans les jeux de foot On va voir qu'il y avait un débat... Un débat serré et enfin on finira bien sûr par toutes les questions du chat on s'engage à répondre à un maximum de questions en fin de live donc restez bien jusqu'à la fin si vous avez ouais. des questions mais du coup pour commencer les dernières infos let's go bon cette semaine au niveau des jeux de foot les amis il n'y a pas eu pléthore d'infos il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'infos je ne sais pas si vous jouez à fifa tous les deux je pense Ouais, Oui. Ouais, euh, ouais. On en a eu des oh soirées hein. Ah. <rire> je me fais boost. Je me fais boost à FIFA en fait. <rire> Par Sofiane, je joue pas vraiment après dès qu'il a des crédits en trop, il me les donne. Donc non. Ouais. Ah bah, J'y joue, mais, ah. euh, mais heureusement que Sofiane est là, en fait. Je tiens à dire que j'ai packé euh, Joe Call et Pogba dans le même pack. Oh. Ah, ah ouais. Ouais. Bah, ouais, bah ça va toi, ça ouais, va pourtant, Ne te dérange pas. Ouais, Laisse-en aux autres. Du coup que cette semaine, on a eu l'apparition des rule breakers, les briseurs de règles. Hein, donc dans FIFA, en fait, ils vont échanger des stats de certains joueurs. Il y a des très belles cartes. Moi personnellement, j'ai eu la chance de paquets. Alexander Arnold. Donc voilà, je suis plutôt content. C'est ah, plutôt bien. pas mal. Aujourd'hui, suis... il a abusé là. Adem ah, oh il a abusé. Aujourd'hui, oh je suis passé. Oh. En div 2, donc voilà ah, Je me je fais ma petite pub, je suis content. Toi, suis... toi, tu en div 2, div 2 rang 2 mon frère. il Y a quoi Ah ouais, ah eh ouais. Eh ouais. ouais, gros niveau, gros niveau. Ouais, c'est très bizarre tout ça. Jour, hein. Très niveau, <rire> ah, arrête un peu. Euh, L'autre news aussi importante du coup sur FIFA, c'est qu'il y a eu la mise à jour qui fait beaucoup parler. On a vu beaucoup de gens critiquer cette mise à jour, notamment Bruce Granek, qui a dit que le jeu, la méta elle était horrible, que tout le monde pouvait battre tout le monde, etc. Bon, c'est vrai que la méta elle est compliquée. Je pense ouais. que vous en pensez vous les gars. Non, en vrai, euh, c'est dommage parce qu'à la sortie du jeu, en vrai, t'avais vraiment cette sensation que le meilleur gagnait. Très honnêtement, j'avais trouvé que c'était un bon jeu de base. Ouais. Sauf que, apparemment, ça n'a pas satisfait la plus grande majorité des, euh, des, des, des joueurs. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis en accord avec les plus nuls et ils ont un petit peu détruit le jeu. C'est triste hein, parce qu'en vrai, c'était un bon jeu de base. Donc, un peu déçu de cette euh, mise à jour. Même très déçu. Moi, ouais, bof, hein, non C'est vrai Moi, je suis content. Je suis content. Ah, <rire> <j'suis> <rire> Non, depuis qu'elle a mise à jour, je gagne tous mes matchs. Ah oh euh, là là, Et ça c'est ça plus... c'est les pires arguments. Y... Non mais c'est vrai. Ça c'est comme bien, les mecs est qui bien, disent "Il football, il est bien, parce que je gagne tous mes matchs." Non mais. Oui. Mais les gars, justement. Des... Mais ça, là là, clairement, c'est un débat qu'on devrait faire un, un jour. Hein. Bon, on va pas précipiter les choses, mais est-ce que finalement, c'est pas c'est pas nous le problème On a tous des sensations différentes. Il n'y a pas un mec qui, enfin, il y a aucun avis qui. Euh... Qui concorde avec toutes euh, on va dire toutes les communautés hein. Il y a le mec qui dit que les gardiens sont devenus nuls, l'autre qui dit que bah c'est pareil. C'est très bizarre. Hein. Et là, là bah, c'est bah, la proche parfaite entre en Amine fait, hein. et en fait, en fait, moi je pense que vraiment, il doit y avoir un juste milieu. Alors, le jeu était bien, mais il n'était pas parfait, parce qu'aucun jeu de foot n'est parfait. Sinon, les ouais. gars, on, on, on serait tous heureux. Alors, on ne prévient pas de débat. pas faux. <rire> mais voilà, tu vois. Euh, donc, le jeu, le jeu était bien, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu de choses qui étaient cheatées, genre les enrouler, tout ça et tout. Franchement, on mmh. peut en discuter. C'était n'importe quoi, les frappes de loin et tout. Donc, voilà, même les frappes à angle fermé, ça rentrait pratiquement tout le temps quand tu avais un bon joueur, pied droit, pied gauche. C'était catastrophique, je suis d'accord. Mais ça restait quand même jouable. Franchement, moi j'avais la sensation, la sensation, très honnêtement, que le meilleur mmh. gagnait. Vraiment, quand, je, quand, quand un mec était plus fort que moi, j'étais en vocal avec Sofiane, je disais pas de regret. Il m'a battu, c'est pas grave. J ai, j ai, franchement, j'ai pas de regret. Il m'a tapé 5-0, mais en vrai, il méritait. Quand je vois le, les stats de fin, ça les prouvait aussi. Et depuis cette mise à jour, les gars, les stats, c est, c est, ça prouve exactement le contraire. Des fois, j'ai. Mais même Sofiane, ça lui est arrivé. Des fois, j'ai 70% de possession de balles, j'ai 12 tirs. Le mec, il a, il a 30%, il a 2-3 tirs, et il gagne le match de 1. C'est terrible, les gars, franchement. Non, là, ça mise dépend, à jour... euh, t es, t es, Il était avec moi d'ailleurs, Amine. J'ai fait un match contre un mec. Je sais pas si ça allait jusqu'au tir au but. Mmh. Même je menais mmh. 2-3-0, euh, je me prends un rouge, il revient, je rate un pénalty. Rate... c'était n'importe j'étais meilleur que lui, mais j'ai perdu. Donc au mais final. C'est ce que je dis. C'est que tu n'es pas récompensé. Non, moi, le truc qui… Je ne me... en fait. Moi, pour, moi, pas le, récompensé. pour moi, le plus gros truc qui a été changé, c'est même pas les gardiens. Pour moi, c'est le fait qu'au milieu de terrain, tu ne peux plus prendre un ballon, en fait. Tu ne peux plus récupérer un ballon. Les... En fait, tu regardes le mec jouer, tu attends qu'il loupe sa passe. Et puis, euh, voilà. Puis après, ça. Mais euh, disons, disons que c'est pour ça que les gens se plaignent de la défense auto Ouais, très bah, honnêtement, parce que c'est ça. C'est ça qui contre, normalement, ce, ce, fait, ce, fait, de, ce fait de jeu. C'est vrai et que, et que… les comptes favorables qui sont à euh, Ah, oh, franchement les <rire> ça c'est vrai il faut en parler aussi moi mon problème honnêtement mon problème c'est surtout sur la enfin, on va dire une certaine difficulté à marquer et j'aimais bien en fait cette sensation de galérer à marquer et aujourd'hui c'est vrai que là bah, tu marques enfin euh, il y a beaucoup plus de bah, but tu galères à marquer marrant, parce que euh, les mecs ils les sont dans la défense été... quoi, donc ça ouais, contre tout les, les, les enroulés ont été patchés mais sinon ouais le mec il croise dans la surface en tout cas moi de... avec mon expérience de jeu hein, chacun a Chacun a ses ressentis. Moi, je préfère, les, je préfère les gardiens large avant, même, je vais dire une dinguerie, hein. ouais. Mais même quitte à gardé le délire des de enroulés bizarres, oh, même si c'est exagéré, hein. j'étais le premier à mais il a roulé, mais, mais, mais au moins, raison. je suis désolé, le mec arrive, il, les... les... il tire et, et but, tu vois. Oh, vous il pas, a abus, tu vois. Le... Ah, vous jouez pas, c'est pas possible, vous faites le... un match par jour, arrête un peu. Arrête, tu tu joues à un mec qui te met 10 enroulés dans le match, tu peux rien faire. Non, je t'ai pas dit que les enroulés, c'est mortel, mais je pas s'il à Non, non, je te jure que Koon, il a raison, parce que dans le moins pire, tu vois, ah, c'était ça ah, en fait. En fait, il a raison. Tu partais d'un jeu qui était potable avec des défauts, mais c'est toujours ça dans un jeu de football. Il, sera, il y aura jamais la perfection. Et le problème, c'est que là, en fait, en essayant de l'améliorer, ils l'ont encore plus détruit. Tu vois ce que là où on, on va en venir Les enrouler. Il voilà. a raison. Vous, pas, pas on n'est pas là la pour se taper sur ce sujet. Mais... Là, bon, c'est bon, pas en en tout le tout cas. Les débat. Je m'excuse, mais je lieux. pas votre santé, les frères. Gardez-en sur le pied, les gars. Gardez-en sur le pied. Ouais, ça a pas mal divisé les, les Non, mais c'est normal. Bien sûr. Après, pour oui. moi, ça reste quand même un bon jeu où je prends du plaisir. C'est le principal. Et surtout qu'il n'a pas de concurrent. Ah. Ça ah. permet d'enchaîner ah. sur eFootball. Euh, oui, je... bon. Donc, comme depuis les trois derniers mardis débats, les news eFootball, il mmh. n'y en a pas. On attend la mise à jour qui peut-être arrivera cette semaine. Là, on est en mode, j'espère, en mode prière. Et donc, voilà, pour l'instant pas De news sur eFootball, football le jeu n'a pas changé. Il ouais. n'y a pas eu de mage. Euh, voilà, ça, on, a, on, attend, on attend la fameuse mage. Il euh, bah, y a déjà la, y a la mage pour avoir la, la version, on va dire, totale du jeu qui est le 11 novembre. Et normalement, <rire> tu as une autre mage rectificable voilà. qui va rectifier, on va dire, <rire> les bugs et les gros problèmes prochainement. <rire> tu mis de dire. Oh, ça hey, hey, il découle, <rire> il découle. Par contre, Juste. Oh mais ça me fume, ça me peut... fume, frère. les gars, est-ce est, qu'on est peut type. quand même dans le chat partout, est-ce qu'on peut quand même dire qu'Ideekun connaît très bien les PES, on est d'accord là on est tous d'accord, je veux te poser une question, parce qu'il y a des mecs qui disent que le jeu il est amélioré, qu'il y a eu des améliorations ouais. qu'est-ce que tu en penses alors que toi tu... mais en fait tu peux pas dire du jour au lendemain, si l'éditeur n'a pas communiqué sur une mage ou à quelconque DLC, dans la tête. les gars les... c'est juste un effet placebo, ou c'est peut-être que es plus heureux dans la vie, as reçu ta paye, ça se passe bien avec ta femme, et du coup tu lances ton jeu à ce moment-là. Franchement, les mecs, honnêtement, pour moi, il n'y a absolument aucune différence. Ça fait, j'ai pas beaucoup joué à ce... À ce pas un PES, c'est un à e football. J'ai refait une session pour voir un petit peu, je vous promets que c'est vrai, et je vous promets que ce n'est pas un troll. J'en parlais à Davo sur son live tout à l'heure. J'ai mal aux yeux à cause des couleurs, le bleu et le jaune. J'ai mal aux yeux, là je vous parle, j'ai mal aux yeux. À cause mais comment... de des mais... couleurs, il mais... n'y bah, a mais rien. À il n'y a rien qui a changé même... en fait. Il n'y a rien ouais, qui on, a changé. On ne peut même pas qualifier ça de jeu. C'est faire pour tous les autres jeux, même les jeux en ND, les jeux qui sont faits par deux, par deux personnes. <rire> C'est <rire> leur faire compte. Il a envie de se lâcher. <rire> <de rire> Mais Alors, frérot, au bout d'un moment, tu histoire, me dis, <rire> ça sortit complète C'est vrai, vrai que ta phrase, sa sortie complète le 11 novembre. Rien que cette phrase-là, ça devrait tout démystifier. Mais t'imagines de quoi on parle, frérot D'un opus qui, avant, sortait chaque année à une date précise. Ça sort le 11 novembre. Même football manager, frère, qui ont une database incroyable de je sais pas combien de joueurs. Stats et tout, ça part en cacahuète dans le jeu. Tu peux jouer même avec des div 5 dans, dans FM. Ils sortent <rire> que le jeu avant. Amis, en entier, ils sortent Amis, le jeu avant, frère. C'est incroyable, mais... incroyable parce que la, la, la prochaine info, c'est justement eh ben, santé, Football eh ben, Manager. C'est gratuit, je te donne, c'est gratuit frère. <rire> football Manager qui va sortir euh, la semaine prochaine, le, le 9, si je dis pas de bêtises. Donc euh, ouais. il y a déjà la bêta, mais le jeu officiel sort le 9, c'est très cool. Vous y jouez les gars vous, vous y jouez, je sais, c'est obligé. Et bien sûr, <rire> FM, frère, c'est la base. C'est la base. Meilleur jeu de foot, la base. même s'il n'y a pas ouais, de gameplay. Pour être tactique, c'est la base. Ouais, sure. non, sure. sure. t'es méchant, t'es méchant de dire s'il n'y a pas de gameplay. Franchement, tu vois, tu cherches les embrouilles bah, y a pas, Frère, il n'y a pas de gameplay <rire> Elle eh, a la elle est derrière. Hein. Ouais, <rire> fais gaffe. Bah, c'est le décor Halloween. J'ai pas tout enlevé, tu vois. j'attendais attend, le débat. Non, mais mais le jeu en soi est un gameplay. Quand tu joues à FM, faut pas se dire non, tu mais... viens avec une manette en mode tu vas contrôler les joueurs. C'est pas ça. Tu vois l'état d'esprit que tu dois avoir quand tu lances Football Manager. Donc a pas de gameplay. Le gameplay, le, le gameplay de Football Manager, c'est dès que tu dès que tu rentres dans ta carrière, tu vois. Parce que tu dois tout gérer de A à non, Z. Mais je euh, dit, je, aussi, non mais euh, j'ai pas dit qu'il n'était pas ce jeu. Je dis qu'il n'y a pas de gameplay. Il y a pas de gameplay. D'accord, ok. Bah, euh, c'est tout. Au cas où je défends, je défends. Non, mais c'est vrai, c'est Par contre, c'est incroyable. D'ailleurs, ils ont amélioré le mode draft et tout. Ça, c'est très cool. J'ai hâte de faire des trucs sympas. à 8 en plus maintenant. À 8 Ouais à 8. Tout configurable. J'ai vu, ça a l'air excellent. une. Ah ouais, Il y a moyen de faire un truc sympa. Ouais. bien sûr. Voilà, dernière info, les gars. Elle est un peu corporate, désolé. Mais il y a le Téléthon Gaming qui se passe vendredi et samedi, là, le 5 et le 6. Et j'ai l'honneur d'y participer. Donc euh, voilà, on compte sur vous. Même un euro, si tout le monde donne un euro, ça fait toujours quelque chose. Téléthon, c'est très important. C'est notamment et pour ouais. la recherche des maladies rares en fait. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas de budget pour faire des études sur des maladies qui, qui touchent très très peu de personnes et très très peu d'enfants. Et du coup, bah, ils sont obligés de créer un Téléthon pour ça. Donc, euh, espérons qu'un jour, ça touche personne de votre famille. Mais c'est une très bonne cause. Et donc euh, voilà, je compte sur vous. Moi, je serai en live du coup vendredi ouais, soir et samedi donc euh, ouais. voilà les amis très important n'hésitez pas n'hésitez pas à donner je sais que, que c'est compliqué après ce week-end euh, z event et tout ça ça fait 10 millions mais je suis sûr que si vous regardez bien il vous reste un ou deux euros c'est déjà ça sacré, donc donnez, ça. donnez donnez les frères exact donnez la frères. famille bah, bah, écoutez les, les gars moi -même, déjà. ah ça ça fait mon live j'espère ouais t'inquiète. Ouais, il y a qui d'autre qui se là je rigole mais tu dis bien il y a plus de 50 streamers c'est un gros ah. truc. Ça va être une énorme <rire> LAN. Et comptez sur moi pour, euh, pour faire des bêtises, les gars. J'y vais j'y vais bon. pour mettre l'animation. Eh ben, les gars, je super. vous propose qu'on qu qu se tape maintenant. On va se taper, on va passer au débat. C'est parti, les gars. Let's le débat. Go. Le débat. Donc, le débat. On est tous d'accord pour dire. Que les modes offline sont morts depuis déjà plusieurs années, oh là que là plus là personne ne joue au là mode offline. Fin là, du là. débat, je vous souhaite tu, une très bonne soirée. Tu, tu, non mais frérot, non, non mais la C'est pas. cette <rire> que... Elle est dégueulasse. Je sais est pas, t'as pas l'air d'accord. Elle est, elle est, elle est <rire> horrible cette intro. Hein. Bah, on est plus en 99. On n'est plus en. On était en train d'insulter toutes les personnes. Qui ont envie d'être peinards, en fait, qui ont envie juste de se retrouver tout seul, échapper aux problèmes, aux, aux problèmes quotidiens, envie fait, d'allumer tout seul. Non, leur mais play, je sais très bien qu'il qu y, y a encore des gens qui n'ont pas Internet dans la cruche, tout ça. Il faut des modes offline. Mais c'est pas, <rire> pas, pas forcément lié à Internet, frérot. Mais c'est pas forcément lié à Internet. C'est juste qu'il y a des gens, tu vois, ils ont envie d'être peinards. Il y en a, ils n'ont ils pas vraiment envie de se sociabiliser. Ils ont déjà tous. Ils ne se pas. Que ah qu tu... Dit, quand tu joues en ligne, quand tu joues en ligne. À part par, l'institut, si le mec, AVM, mais t'as aucun échange. À part, à part si, si c'est du FVM, mais je, je peux te citer plein de jeux de, de mode online, par exemple le club pro, où tu dois, tu dois jouer avec des personnes aussi, avec des amis à toi. Et t'en as, c'est pas leur délire. Ils ont pas envie de communiquer, ils ont pas envie de jouer tranquille, d'allumer leur tête Mais c'est robotique mon... un peu. Mais non, c'est pas robotique, parce qu'aujourd'hui justement grâce à, à l'évolution un petit peu du gaming, tu as de plus en plus de, de, de, de, de gameplay différents. Tu vois, ne tu te bases pas que sur une chose. C'est pas comme si tu affrontais à chaque fois une même équipe et que tu recommençais. c'est pas ça. Maintenant, PES, juste avant que ça, que ça, que ça meure, malheureusement, très honnêtement, PES, je me régalais en mode offline. Je le dis honnêtement, je, je me régalais en mode offline. Ouais, rip. Tu nous avais fait la pub euh, euh, la, la saison la dernière sur euh, les modes et tout, etc. Très honnêtement, très honnêtement moi, ce que, moi, je comprends toutes les personnes qui jouent en offline. Je les comprends et je les soutiens à 200%. Parce que pour eux, c'est un petit peu un échappatoire déjà, ça faut le souligner, parce que c'est carrément échapper à la réalité, c'est créer leur équipe de rêve avec leur club de, de, de cœur. Par exemple, tu vois, il y en a, ils savent que, par exemple, Lens, ils n'ont pas les moyens, donc ils vont aller sur PES et ils la vont faire vivre Lens et non, mais pas la Youv, la c'est pas un bon exemple, on peut acheter qui on veut. Mais par exemple, Lance, ils vont, ils vont faire renaître Lance de, de, de ces ouais, ils vont acheter, sûr. ils vont créer, sans forcément dépenser un milliard pour des packs, parce que c'est online. Tu vois, sur, sur Food, si tu veux créer ton équipe de rêve, t'es obligé d'avoir 10 000 euros, frère, sinon tu peux pas la créer oh, ton lance, équipe tu de Lens, euh, ah, tu peux le faire pour pas cher, hein, Lance. Lens. Euh... <rire> Non, créer une équipe de rêve avec le club de l'Ange, je te parle, tu vois, acheter des Pogba, les ah oui, et tout ça. en mode, en mode offline, c'est largement possible, tu vois, et t'as plein de personnes qui sont dans cette démarche-là, ils ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie de, de, de mettre d'éteindre la, la play aussi quand ils le désirent, sans forcément perdre 3-0 Fanny parce qu'ils doivent quitter à tout moment, c'est ça aussi le mode offline, c'est tout ça à prendre en considération, rien à voir avec la connexion à Internet, tout ça, même si... Mmh. La connexion Internet, ça peut être aussi un problème. Très honnêtement, si tu habites un petit peu dans la campagne, c'est compliqué d'assurer une, une stabilité. Et même moi, après je termine, je vous jure, je suis désolé de prendre autant de temps de parole. Franchement, bon, je sais. T'inquiète, tu auras la parole encore. Hein. <rire> Mais Pris. moi, mais moi, même moi, juste rapidement pour terminer sur ça, l'année dernière, et image euh, euh, il peut en témoigner ici, l'année dernière, je jouais en boîte chez 4G, j'arrivais pas à finir les matchs, le pauvre, il était à chaque fois déconnecté, dès qu'on faisait des 2v2, il me disait, alors que je suis en plein centre-ville, pour te dire, il y a aussi ce problème aussi de, de stabilité de connexion, qui fait que, comme les jeux sont de plus en plus gourmands aujourd'hui, il y a un problème, tu vois, il y a un problème, et on peut pas assumer, le, généralement, le offline, euh, le online, pardon, mais l'offline offline, n'est pas mort pour moi, absolument pas, les frères, c'est beau. L'interiste, <rire> j'ai l'impression oh. que t'es pas d'accord ah, pas du tout. Mais euh, en fait, moi je pense euh, offline, déjà, personnellement, il me procure aucun plaisir. Ouais, comme Avant, toi. ok, en... allez, pour les jeux d'aventure, etc., je peux, on peut pousser, euh... <rire> je peux être d'accord avec toi. Et pour les jeux de foot, franchement, quand tu joues contre l'ordinateur, enfin, euh, enfin. Mais parce quand que tu rentres, dia... Mais rentres si dans une guerre d'ego, frère, quand tu fais des c'est ça. Mais si, c'est juste pour booster ton ego. Tu as Mais ta fond, jure, le mec eh... que tu jamais rencontré dans ta vie, et tu es là en mode, déjà, <rire> ah, ah, c'est un fort unique, et tu play tu boostes ton ego par rapport à un pseudo, frérot. Mais, Mais si, non, de je te jure, tu as de l'imprévu. Oh, Quand tu joues quelqu'un, eh, le premier match, tu vas jouer contre un mec, qui, je ne sais pas, il va faire que descendre. Le deuxième match, tu vas faire jouer contre un mec, qui ne fait que dribbler. Et ainsi mmh. de suite. Contre Lordi. Mmh. Bah, Lordi fait tout oh. le temps pareil. Toujours hein, ça... la même chose. Si tu comprends mmh. le système, tu vas gagner tous tes matchs, 4-0, 5-0. Non, je... aujourd'hui, si oui, aujourd et la preuve est PES, Lordi arrive à se, à se diversifier. Lordi ne fait plus la même chose, c'est en fonction des équipes. Très honnêtement, moi, encore une fois, et je le rappelle encore une fois, il y a une communauté derrière RPES qui fait un travail monumental, qui arrive à changer le gameplay, qui arrive à faire beaucoup beaucoup de choses au niveau des maillots et tout, c'est extraordinaire ce qu'ils font, et le gameplay se diversifie, ce n'est plus la même chose, c'est vous qui êtes resté en fait dans les années 90, 2000 ou en mode, quand vous tapez, quand vous jouez l'Inter, c'est comme si vous jouez l'ANCE ou c'est comme si vous jouez l'ANCE, non c'est fini ça les mecs, l'ORDI est de plus en plus justement, intelligent. Juste, justement, Donc, justement Amine, moi, je, me permets, je, me, je me permets de te couper beau gosse, parce que tu parlais, tu parlais anci... euh, genre à l'ancienne, voilà, on est resté sur ce qu'on avait avant. Mais en vérité, est que, enfin, il y a forcément y a un élément qui est essentiel au débat, c'est de se dire, est-ce que finalement les modes offline aujourd'hui, hein, qui sont travaillés depuis quelques années, donnent envie aux joueurs vraiment est ça. dans cette immersion. Est-ce qu'on, justement, on retrouve cette immersion moi, oui. dans les jeux actuels ah, C'est-à-dire pour aujourd'hui... Là, tu me, parlais de PES, tu me parlais de PES, <rire> et tu as parlé d'une spécificité in infime, finalement, de PES, qui est le modding. Tu as ouais. parlé de modification de gameplay, du site mmh, la web... Par des gens, ils font pas Il oui, faut, faut les aider. PES, depuis des années, il n'y a pas eu d'amélioration sur la Ligue des Masters. Il y avait un mode que j'aimais bien à l'époque, j'y vois un petit peu, c'était euh, vers une légende, ouais. comme une légende. Choisis ouais. un joueur, mais le truc n'est pas travaillé, il n'est pas poussé. Et quand tu vois l'évolution des jeux ces derniers temps, et notamment l'évolution des contenus et des modes de jeu, des différents modes de jeu, force est de constater qu'on s'oriente clairement vers un, un quasi-full online. Après, c'est vrai que le mode carrière sur FIFA euh, se développe, etc. Mais. Le focus, il est sur les modes. Et ça, c'est incontestable. Je suis d'accord avec toi, toi. Je, je, je avec toi que le, ce qui rapporte le plus de l'argent, c'est l'online À toutes les ah, entreprises, même pas, par pas, pas, pas, par pas par parlé. Ouais. C'est bon. surtout ça, en vrai, c'est surtout ça. Je suis d'accord avec toi pour dire que le focus, il est sur le online. Mais bon, ça devient ouais. du pay to win de plus en plus. Donc, bon. Mais moi, je te parle. PES, c'est peut-être pas le bon exemple. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup moder. Mais tu as des jeux de sport qui, en offline, font un taf incroyable. 2K, euh, NBA, Touquet, ils font un taf monstrueux. Football Manager, c'est du, euh, du offline aussi, ils font un taf monstrueux. Car les carrières sur FIFA, elles sont de plus en plus développées aussi. On les a vues aussi ouais, au je travers au de. Eh bah, bien, évolué. Moi, oui, oui. moi, je vais Mais rebondir sur ce que tu dis. Parce que, par exemple, oui. bah, on, je pense qu'on est tous les quatre des gros joueurs. Moi, je me considère comme un gros joueur. Je veux dire, j'ai fait énormément de jeux offline, encore des récents. Ritournal, c'est full Night, Demon Soul, c'est full offline. Pourquoi ouais. je n'arrive pas sur les jeux de foot Parce qu'en fait, Demon's Souls, euh, Returnal, les jeux comme ça, ça t'emmène dans une aventure, ça t'emmène dans un autre monde. Ça te fait faire un voyage, ça te, fait, ça te transporte. Alors que les jeux de foot, en fait, depuis, que, depuis les années 2000 ou les premiers PES, ça n'a pas évolué. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté. Tu vois, ta carrière, euh, tu, fais, tu fais deux carrières, ça, ça peut être les mêmes. Si tu fais les mêmes choix, euh, s'il n'y a pas de renouveau, il n'y a, y a, a pas de scénario. Ils avaient essayé avec Alex Hunter sur FIFA, mais ils ont arrêté. Eh, alors, ça le alors, je, alors si tu veux si tu veux retrouver des scénarios et de la diversité, penche-toi sur Football Manager alors. Sur Football Manager, tu verras, parce qu'il n'y a pas ah bah que le côté sportif, il y a aussi mais écoute, voilà, je suis non, le ouais. côté humain, Par contre, ouais, il y a aussi, ouais, y a aussi le côté humain, il faut gérer les joueurs, il y a des joueurs qui seront mécontents parce que tu vas pas les faire jouer, il y a des joueurs que tu as pris en prêt qui vont te dire mais quand c'est que tu n'as pas respecté cette clause, tu vois là vraiment tu as oui, un oui. aspect de global en plus. de la gestion, il voilà, y, y a de la prévue. Et un aspect... mais là on parle d'un gars offline, vous, vous me dites vous, je suis d'accord, je suis d'accord, mais là les gars c'est jeu offline, alors peut-être, peut-être, justement, peut <rire> après, non, mais les gars, non, mais après, après, comment vous voulez en vouloir aussi à FIFA, au PES, oui, on peut en en vouloir, mais à FIFA, comment vous voulez leur en vouloir quand ils savent que leur plus grosse fanbase fait du fut Aussi, les gars, c'est normal qu'ils vont se focus sur le fut et délaisser un petit peu, le. Mais même justement. si c'est beaucoup joué, le, le, le Oh voilà. Mais Football Manager répond à la question, est-ce que, est que le offline est voué à disparaître Moi, par, par Football Manager, en tout cas, j'espère, non. C'est sûr et certain pour moi. Ça dépend des jeux, en fait. On peut dire ça. Ça dépend du ouais, jeu auquel tu, as... okay, tu vas jouer. Sur déjà ouais, d'aventure, ouais. le offline, je pense pas qu'il va disparaître. Mais par, par exemple sur un, un FIFA, franchement, mmh. euh, comment il le développe ok, il ouais. y a le mode carrière qui a qui s'est un peu amélioré. Mais euh, sur le reste, il y a quoi Un jeu de tennis ballon. Mais euh... en fait Amine ouais, ami, t'as ami, dit, dit, mmh. dit exactement. Euh, euh, le, le, le point fort tout à l'heure, quand tu as, as voulu contrer il tu as dit euh, parce que ça fait pas d'argent. Bah, exactement. En fait, c'est des entreprises. Vérité, mais. Ouais, mais Oui, c'est des entreprises. Oui, est-ce que tu au, crois qu'ils vont moment, dépenser de l'argent pour développer un mode tort, qui rapporte pas d'argent Non. Et... Donc, est-ce que ça et va et disparaître Oui. Luthor, ouais. au bout d'un moment, <coughs> moment, toi, tu travailles dans la, dans la vie. Tu vois, Ta passion, c'est le stream. Au bout d'un moment, tu vas sur YouTube, tu fais des vidéos, elles, elles font un million d'abonnés. Elles te rapportent masse aux ailes que Twitch. Tu vas privatiser plus. Après, il n'y a pas que non, mais non, ah, mais je suis, suis d'accord avec toi. Ton... Ouais, oui, mais attention, attention. Non, mais, mais, attends, allez, mais oui, mais, mais, mais bien sûr. Oui, mais il y a une raison aussi à ça. C'est OK, l'éditeur se dit que, oui. bon, je, on, va, on va on va se focus et capitaliser sur des modes online, sur des modes multi, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui nous permet de générer certains euh, fonds. Non. Mais, mais, mais certains revenus. Mais, euh, il se dit ça parce que, justement, il faut voir le chemin inverse. C'est parce que les joueurs bon, ouais. jouent. Les oui. joueurs jouent en multi. Les joueurs sont mais... le pro, les joueurs sont sur fut. Les joueurs font des drafts, les mecs font du MyClub sur PES aussi, les mais mecs bien sûr jouent que la dans Cor les lobbies, enfin, et, et mais... le truc c'est que forcément, les mecs ils se disent quoi Bah il y a beaucoup de joueurs et en même temps, euh, mais, et en même temps, bah voilà, il nous nous y a aussi mais... un truc, regarde, il y a un truc, excuse-moi Amine, je finis juste, ce il y a Yav vous, Yav, que je salue d'ailleurs, et bienvenue à tous les mecs. salut tout le monde dans le chat, désolé je parle beaucoup dans le chat, je suis désolé les mecs, je vais m'excuse. T'inquiète, on est là pour ça On est là pour ça il disait quoi, c'est une question aussi de génération, les jeunes s'y intéressent beaucoup moins et c'est ça qui fera disparaître le jeu offline progressivement, je pense. À titre, parce, je suis assez d'accord, même si je ne pense pas qu'il y ait une disparition, mais force est de constater qu'il y a quand même un certain abandon de l éd des éditeurs, même si bon, je pense qu'il y a quand même eu des améliorations. Je ne suis pas spécialiste mode carrière FIFA, je ne joue jamais en offline quasiment. Enfin, je ne mmh. joue jamais en offline, mais quand on regarde la tendance, les amis, euh, là, on nous parle même des jeux UFL et Goals. On a fait d'ailleurs le débat, le mardi débat la semaine dernière sur ces jeux-là, sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y aura du offline dans ces jeux-là C'est le modèle euh, du freemium, c'est-à-dire du free-to-play. On te met le mais jeu en ligne. Il y a un en engouement autour, autour du online. Non. Non. Mais, mais, PES, bien sûr. PES devient eFootball. Pour l'instant, il n'y a pas de mode offline. on parle de Ligue des Masters pour mi En DLC 2022 en, 2022. 2022. en DLC en 2022. FIFA, attention, il y a aussi les rumeurs qui ouais. disent que FIFA serait peut-être un free-to-play. Je ne sais pas, je n'ai aucune info. C'est un peu les bruits de couloir, en tout cas, ça on est peut-être en train de, je sais pas, de vivre une certaine, un virage. on entre deux rive, mmh. voilà, un virage, une transition vers un, un full online. Mais Et j'aimerais bien avoir des chiffres sur, sur, sur je finis sur ça d'accord ouais. Les chiffres en fait, parce ouais. qu'il y a des sondages à droite à gauche, mais combien de joueurs, par exemple, on prend les joueurs de FIFA, sur tous les mecs qui ont acheté FIFA. Combien touche ou pas au mode carrière, ce serait, bah, ce serait de intéressant le de déjà, déjà dans le chat, tu peux, tu peux avoir une idée et après hein tu sais, tu le sais plus, tu sais tout, tout aussi bien que moi, Kounfiro. Euh, qu c'est que ils sont discrets. Les joueurs offline, c'est justement pour ça qu'ils jouent en offline. C'est que c'est des Bravo. mecs ultra ultra discrets. C'est des mecs qui sont peinards ah, chez eux. Discret, ils, je aliment... veux dire West, on... ah, ils sont fichent des rénaux, quoi. pas, ils voilà, c'est pas ouais, des ouais, mecs ouais, qui, sont, qui sont basés ouais. sur les. Alors oui, ils sont sur les réseaux. Attention, je dis pas qu'ils sont tous enterrés dans une grotte avec une couverture ouais, sur mais leur tu tête vois... et leur manette en mode oui, euh, je parle à personne. Je... Non, hum. c'est quand même des mecs, des, des quand même quand même des mecs sociables. Mais je dis juste que ces mecs là, ils font pas de bruit quoi. Tu sais mais... très bien. Euh, Moi je suis désolé. Je sais ça On a déjà fait des débats là. Dessus. Il y en a plein qui te disent, oh, il y en a plein qui jouent, si on fait un sondage, machin et tout. Sauf mmh. que si c'était par exemple 50%, comme euh, beaucoup disent, ils disent c'est 50-50. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y ait sport C'est quand même une entreprise mercantile, hein, ils veulent de l'oseille. Mais ils s'en foutent Non, mais, oui, mais justement... attends, écoute, écoute. est-ce que tu crois qu'il y est sport Ils se diraient, mmh. oh, bah, du coup, on a la moitié des joueurs qui achètent notre jeu pour faire du offline, du coup, on va abandonner le offline. Ça n'aurait aucun sens. Eux, ils ont les chiffres mais réels. Ça veut bien ils dire que la majorité, faire... joue pas offline. Mais non, mais ils préfèrent, ils préfèrent vendre moins et avoir plus de non. joueurs online en satisfaisant les joueurs. Mais bien sûr que si, parce qu'ils les rentabilisent grâce au mode fut. Mais les gars, les gars, ça coûte combien de mettre 100 points FIFA? Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Mais vous vous rendez absolument pas compte. Ils s'en foutent les <rire> joueurs offline qui, qui, pour eux, c'est rien. Ils payent 60 euros une fois. Ils payent 60 euros une fois. Leur jeu, leur jeu leur dure un an parce qu'ils s'éclatent sur le mode offline. Alors qu'un mec qui va, qui va traduire de le fut, si le fut satisfait à tout le monde, ils vont avoir du, des revenus sur la, sur l'entière saison. Vous vous rendez pas compte la différence en fait en termes de marketing. C'est incroyable, ça coûte trop cher aujourd'hui d'ouvrir des packs Mais donc, mais, en fait <rire> tu viens. Mais donc, si on suit ton raisonnement à la fin, c'est deux points, donc le offline va disparaître sur euh, FIFA. Euh... Alors, soit, mais là, tout dépend de l'entreprise. Soit ah, la, la dignité là, elle, là. elle continue à faire plaisir à tout le monde. La, la, la dignité, la dignité eh, elle fait plaisir à tout le monde. Ça, ça n'existe pas, je l'ai déjà dit. Les, les entreprises je sais, de jeux vidéo, elles ne sont pas là pour triste, faire plaisir. Hein. C'est triste. Elles sont je, là pour l'OMC. C'est Je ne euh, dis pas le contraire. Soit elle a de la, la, dignité, soit la, la dignité et elle pense aux anciens, parce qu'apparemment, vous kiffez de nous appeler les anciens, en mode moment tous vieux, parce qu'on squatte le mode offline. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus un échappatoire, un endroit tranquille où on peut jouer et un petit peu se libérer l'esprit sans forcément avoir Mec dans les oreilles qui est en train de crier comme je crie actuellement en mode oui euh, passe, la balle, passe la balle passe la balle passe la non frère tu fais tes es tranquille, bizarre, tu fais tes erreurs tu les assumes non mais c'est vrai <rire> en fait, bon, frère, non mais c'est vrai tu vois sans avoir un mec dans les oreilles qui crie il y en a beaucoup qui sont dans, dans, dans cette quête là tu vois de la tranquillité et du jeu tranquille posé euh, posé soit ils ont de la dignité ouais, ils mais respectent tu joues ces fute, fute, là. le seul gars qui gueule c'est toi hein, l'autre tu l'entends pas de l'autre côté de mais tu peux coop maintenant sur fut depuis peux... enfin, mais... des années mais y... arrête tu le vois t'as mino ta will aussi, tu as des mecs sur Twitter, ils sont tout le temps là vers minuit, une heure, qui coop, qui coop, qui coop. Il y en a beaucoup qui utilisent à coop dans, dans dans les divisions rivals et tout ça. Tu le sais, tu le sais, frérot, il y en a énormément qui continuent à coop. Non, non, non, ils intègrent le, le All Night de plus en plus et, et, euh, et au-delà de ça, c'est pour faire un maximum d'oseille. Comme je t'ai dit, soit ils ont de la dignité, ils nous respectent encore à nous, les joueurs qui ont bien joué un petit peu de tranquille. Rien, et, et ils acceptent le fait qu'on paye 60 euros une fois et qu'on s'éclate tout, tout au long de l'année avec du offline, soit ils nous respectent pas, ils continuent à bombarder, et à faire des packs hors, des mais, packs méga mais, rares, mais, des packs... Vas-y, vas-y, vas-y, Sophie. Non. Yep. non, mais juste, déjà, de base, les gens euh, hors pack, ils aiment la compétition, c'est-à-dire, ils aiment jouer contre des gens, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais vice-champion ouais, ouais. euh, de tous PS se taper sur entre PSP... Nous. Exactement Un petit peu, 10 10 peu de, de de PSP PSP, PSP Non, c'était en ah, 2010, 2011 Ouais, mais hey, hey, elle n'est pas là la médaille, mais je suis vice-champion de France, sachez-le Oh là là, quel homme Merci Et uh, en fait, quand tu es en compétition, quand on était qu'en offline, quand off il n'y uh, avait pas uh, Internet, etc., des gens en uh, on online, etc., quand tu es contre ouais. ton pote, genre, uh, ouais. t'invitais ton pote, tu jouais contre lui ouais. Mais c'était manette et manette Ouais mmh. T'es content, ça, ça te donnait... donnait C'est euh... du offline c'est du offline ça Oui mais justement, mmh. euh, ton pote il ne peut pas venir tous les jours chez toi imagine, imagine si moi demain je me déplace sur Paname, je viens te voir, je lui dis vas-y viens on joue à FIFA euh, Tu me dis j'ai pas internet aujourd'hui Je lui dis ah ok bon, on peut pas jouer alors oh, toi, toi tu bah, prends là, des exemples aussi hein. non, non, non, Mais c'est la vérité Il me dit, dit j'ai un crash d'internet aujourd'hui, ouais. je peux pas jouer avec lui du coup à FIFA mais non, non mais c'est ça Tu joues en fait, avec lui Tu joues avec lui Sauf que attends, Faites de la corde Quand on dit le online, Amine, c'est quoi C'est le multi, c'est-à-dire que toi et moi on habite, t'habites pas à Paris, j'habite sur Paris moi. Amin, pour jouer on joue comment toi et moi Est-ce que je joue dans ma ligue des Mais masters de mon côté pas, Non, attention, faut... attention, attention, attention. Je moi. dis pas qu'il faut supprimer le off -là, le online. Hein. Non, non, non, moi, non le non. online doit, doit persister dans les jeux. Mais je dis juste que si on base tous les jeux de foot sur que du online, on n'est pas dans la merde si on veut se retrouver entre potes et jouer, ouais, une mais soirée, là, est... Là, est On n'est pas... pas dans la merde les frères ce... Si un gars, il a, il a, je sais pas, ouais, il est ouais. sa boxe, elle est un ballon mais... un truc comme ça, comment ils font en fait leur soirée d'ailleurs, c'est bah, pour, pour tout maintenant en fait, c'est ça le problème mais Moi non, je vais non, rebondir ah, non. Demain, demain je vais chez toi, on peut jouer à FIFA ensemble Ouais mais attendez, on va rebondir sur, ah, que, sur, sur le mode offline justement qui est intéressant Où justement, on se tape en 1v1 chez soi, tu vois, ou les tournois offline il y en a plus, ouais. les gars il y en a plus. Ouais. Ce offline-là, ouais. est-ce qu'il existe, Sofiane, toi, les, les PES League, Hidékoon, ça n'existe plus Ça a mais été mais arrêté. En fait, Et pourquoi mais, mais ça mais a été fait... arrêté Parce qu'il n'y avait plus assez de joueurs qui se déplaçaient au tournoi. Exactement. Et en oui. fait, la réalité, réalité en fait, c'est ça. Amine, attention, on n'est pas en train de dire mmh. « ouais, euh, ça casse euh, les relations ». Non, bien sûr que demain, mmh, tu ouais, ramènes ton ouais. pote, tu ramènes ton pote, tu joues avec lui. Oui, ça reste de l'offline, entre guillemets. Mais attention, il faut ah, oui. savoir… Euh... Tu vas donner les vraies définitions, parce que si tu viens chez moi, je ne vais pas dire ouais tiens euh, euh, « branche-toi, branche ta play de ton côté », non, ou bah, joue ensemble. Mais, mais demain, toi et, moi, on lance un match ce soir. toi et moi, on lance un match ce soir, étant donné que tu n'es pas chez moi, mais que je ne suis pas chez ouais. Watt, ce sera du online. Et en fait, mais pour bah, moi, ce crois. que disait Lucas, c'est on évolue en fait, avec notre temps. Moi, je vous le dis honnêtement, PES 10, je sors de ma première année de médecine que j'ai absolument foiré, sinon je ne serais pas ici. Ce que je fais, les gars, je sors premier semestre le concours PSEM1, je vais à Score game j'achète ma Play PES 2010, eh, depuis ce moment-là, et j'achète un câble Ethernet de 15 mètres. Je vais casser la tête à ma mère parce qu'il allait mètres, du salon jusqu'à ma Tu un grand appart, toi. Rien <rire> du tout, c'était un F6, frère HLM, bref. Euh, depuis ce moment-là, en fait, je ne pouvais plus revenir sur, euh, sur l'offline. Pourquoi Parce qu'en fait, l'offline, c'est quoi C'est bien, tu joues avec tes potes, avec tes frères, mais tes potes ne sont pas là, tu fais quoi la Ligue des Masters, Master. l'IA, ouais. mais moi, pour moi, en fait, je considérais que mon excitation, mon enjaillement, pour oui. ressentir <rire> les mots bizarres. C'est propre chacun. C'est propre à chacun. C'est ouais, propre, propre à à chacun. chacun. Moi, mon expérience personnelle, c'est que oui, je saignais la Ligue des Masters jusqu'à 2010. J'aimais bien, voilà, etc. Euh, ce délire de m'imaginer. Je me faisais des scénarios, je me, je me créais moi-même avec mes frères. On se mettait tous, les, tous dans la même équipe en Ligue des Masters. Bref. Mais en mais fait, je... mon excitation, elle est décuplée de savoir que je joue contre un ah mec ouais. en Italie, oui, au Sud. C'est un vrai. Un nid, de battre dit, même en mode légende, ça me niveau. Attends, pas. Non, mais on va, on va, on va, on va attends, attends. Et en fait, par la suite, tu vois, Luthor, il a raison. Le temps, il évolue, et aujourd'hui, mais je teste. Moi, je te mens pas à chaque fois que PES, que je suis un genre tout le monde le sait. À chaque fois que le jeu, il sort, il n'y a pas le online direct. Qu'est-ce que je fais Je teste les modes offline. Désolé, ils sont claqués au sol. Je ne re, je retrouve pas les sensations, en fait. C'est-à-dire que... Après c'est propre moi, à chacun. C'est propre à moi, bien sûr. C'est mon sûr. expérience personnelle et je trouve, et là, pour le coup, je pense que c'est plus universel, en l'occurrence sur PES, le peu d'évolution sur les modes de jeu offline et à contrario... Euh, on va dire des évolutions qui sont quand même euh, assez élevées dans les autres modes. On a le développement du fut depuis des années maintenant, MyClub qui se développe bon, d'une façon un peu lente, on va dire, mais, ouais, mais t'as plein mais en de pas, modes, pas aussi fort, par autre, contre modes, etc. <rire> Moi aujourd'hui, bah ouais, en fait, c'est le temps qui veut ça. Et comme Luthor il disait, on dit à chaque fois, ouais, l'offline, c'était mieux même pour extrapoler un peu au côté e-sport, mmh. il y a des LAN. Moi, je te dis, PS League avec la NEO, la PS95, mon ancienne team ou quoi, 2016, hein, 2017, enfin, 2016, il n'y a pas si longtemps que ça, Gamer Assembly, euh, LAN sur PES, on est 14, on est 15, tu vois. Alors que peut-être online, que, après, bien sûr, il y a des explications par rapport au jeu en lui-même ou quoi, mais les gens, voilà, ils sont chez eux, ça nous permet de jouer entre nous, on est là, on partit, bon délire, Sofiane, ah, là, tu habites au, dans le 9.4, moi, je suis ailleurs, etc. Mmh. C'est, pour moi, en fait, l'online, c'est normal, après, est-ce que l'offline, pour Attention. autant, doit mourir, non mais là on va débat rapidement. On fait passer non. pour non. le mec qui veut plus du offline. Non, non, non mais du... le offline, mais attends... online, pardon, il doit rester à attends ce Attends, là Attention, je sûr. reprécise, les gars, le débat. Le débat, c'est pas est-ce que vous pensez qu'il faut mmh. supprimer le offline C'est est-ce que vous pensez qu'il va disparaître Mais pas ce que vous, vous voulez. Tu vois, moi, moi, hmm. pour Et moi, moi, voilà, moi, mais moi, online, ah, je suis 100% pour qu'il reste. Hein. Non, moi, le je suis pour qu'il reste. Non, parce que là Non, parce que là, la façon dont Remed me parlait, j'avais l'impression qu'il me disait en mode Amite. non à mais de toute façon, on, on va venir online. chez toi. Non. Non. tous les mecs du online, on va non, venir non. chez toi, on va <rire> tout casser. Mais non, pas la peine, <rire> c'est en <rire> online, donc on est trop bien. Ah ouais, on va le dédosser, on va le Non, moi, je défends juste offline Ouais, mais est-ce que tu penses que, par exemple, je vais te donner un truc. Est-ce que tu penses que sur FIFA, eFootball, dans deux ans, il y a encore du offline, des modes carrière. Très alors, il e football. Ma réponse est non. Ok. Très honnêtement, je suis, je suis clair avec toi. Il e football. Ma réponse est non. C'est sûr et certain, ça va crever, parce que déjà, s'ils mettent, euh, mettent <rire> deux ans pour, <rire> sort, pour ressortir. Non, mais c'est sûr. <rire> si ça ça va ans, crever carrément. Oui, quoi. Non, mais, mais oui, aussi, parce que le délire aussi, c'est que tu joues à la Ligue des Masters. Tu la connais. Franchement, il y a peu de personnes qui connaissent le niveau d'expertise d'un parce que c'est pas un mec qui oh. va communiquer à mort sur Twitter sur son ex en ligue des masters, mais le mec il connaît des dingueries, il m'a même appris des trucs incroyables, et en vrai, oui, mille, t es, t es, on en a parlé. Les améliorations en ligue des masters sur eFootball, enfin sur PES... Il n'y en bah, a pas eu depuis Ok, même si demain tu mets ligue des masters... Les... Oh c'est oh ouais, est... subtil. ouais, c'est subtil. Ouais, subtil. Non, mais je kiffe pas. En amélioration, quand pas. tu dis subtil, ça veut tu dire dit... que c'est rien. Non, non, non, non, justement, justement. Non, si je peux m'exprimer deux euh... secondes, alors c'est subtil. Okay. Dans le sens où je dis c'est subtil, c'est que seul un connaisseur aguerri, comme il vient de me décrire un petit peu, et peut voir ce qu'il y a de différent. Mais ouais, si bah par exemple, t'as pas touché, bah, bah oui c'est exactement il a raison, c'est ce ces le problème. Ces subtilités, je les trouve agréables. C'est mon cas à moi. Je dis, je suis pas en train d'inventer, j'ai aucune, ah ouais. aucune affiliation Vendu. avec Konami, j'ai aucune affiliation avec PS, non absolument <rire> pas. C'est mon cas à moi, c'est mon cas à moi. Et j'en peux que chaussure, les chaussures au lieu d'être et... vertes, elles sont bleues. Les chaussettes elles montent juste au-dessus du pied. Non, c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Et J'en ai parlé avec Ahmed et Ahmed quand je lui en parlais, il ressentait l'excitation que j'avais à lui en parler. Ça, ça je peux pas le trahir, je peux pas me trahir sur ça. C'est plus ça subtil que ça, mais seul, seul un expérimenté peut, peut, peut le voir mais ces choses-là. C'est normal, c'est comme, comme, ah oui. comme sur FM. Non mais c'est comme sur Football Manager. Football Manager, vous croyez qu'ils changent Les mecs, en, en, en 5 ans, le, le jeu n'a pas changé. Hein. Ils ont rajouté des certaines attends, nouveautés attends. qui ont amélioré l'expérience de jeu, mais le jeu n'a absolument pas changé. C'est des subtilités en plus. Que Football vous Manager, quand tu es arrivé à un top, tu ouais. peux difficilement t'améliorer. Je pense que la Ligue des Masters, ils, ils avaient le droit de faire des changements. Ils étaient un top. Ils, ils étaient en 2000. Je suis d'accord avec, en, en ont... avec toi. Mais attends, c'est Amine. Non, vais, la Ligue vais... des Masters, à un moment donné, elle était incroyable. Quand tu un adjoint venais que tu te disais oui tu dois faire attention à ce joueur là tu dois faire ci ça ça avant le chaque match avec avant chaque match avec le tableau à côté eh, Sofia c'est je vais plagier des, des coups. Coups. magnifique. c'est comme si tu vas tu sais, tu, tu changes ta 207 <rire> tu vas acheter une 208 mais en fait c'est la même voiture et là le mec il va dire, non mais vous avez payé 10 000 euros de plus mais il y a des changements subtils ah, que bah, seul un connaisseur, non, non, que et, et bah, connaisseur pourra exemple, reconnaître. Ton exemple n'est pas bon, ton bah, exemple ah, n'est si. pas, bon. bah pas bon, tu sais pourquoi Je vais te l'expliquer par A plus B parce que e football le prix ne change pas année après année alors que toi tu viens de dire on ajoute 10 000 euros. Bah tu euros. rachètes la même on chose peut On peut finir sur ça ou pas les amis parce Bah que non, tu, tu rachètes tuer, là, la même fait, chose Vas-y Sofiane, tu sais quelque que tu as, ah, mais... as, as rajouté 10 000 balles, frérot Alors je as Allez, je te fais 9 000 pour toi le... Ah, là, là, je le, jeu, le jeu reste au même prix Non mais après PS, pues, hey, c'est un... un débat différent Puisque comme je t'ai dit, au niveau des jeux C'est le offline et le online Il va disparaître pour certains jeux Et pour d'autres, il va rester Tu vas toujours avoir des gens qui aiment ouais, le offline et il faudra mmh. toujours donner quelque chose aux gens qui veulent jouer comme chat dit dans leur coin, dans leur grotte, à mmh. je sais pas où, dans la Creuse, comme vous avez dit. Un petit bonjour à... aux gens de la Creuse d'ailleurs. <rire> il ah, hein, ils sont ça, pas nombreux. Ouais, C'est ouais, le, le seul habitant <rire> de la de crois Creuse, crois il est avec nous, on a de la chance. <rire> non, offense, offense, Donc euh, tu peux mettre un cœur pour Amine, hein, puisque là, il te défend. Et euh, non, ensuite, franchement, par exemple, un exemple sur ps il disait quelque chose par rapport au tournoi, comme quoi il y a plus de moins en moins de personnes. Bah ça c'est vrai, moi aussi je l'ai vu puisque à l'époque. Il y a des stabilités internet qui c'est normal qu'il y a de moins en moins de personnes, il y a tout le monde qui a la fibre aujourd'hui. Non, c'est c'est une facilité, c'est une innovation que les gens apprécient aussi. C'est pas simplement ces critères que tu cites, Amine. C'est vrai ou pas, Sofiane C'est-à-dire que te mais, mais, mais, si quand t'écoutes Bruce, je suis désolé de te couper, je sais que je coupe la parole à tout le monde ce soir, franchement, je suis incorrigible, ouais, je suis désolé <rire> les mecs. Puis quand t'écoutes Bruce qui fait une interview euh, pour Combini il n'y a pas longtemps et qui dit oui, à l'époque, quand je j'allais faire les tournois, je mettais 20€ d'essence, je savais pas comment rentrer. C'est aussi ça les difficultés que, que, que, que, que peuvent éviter le online. Heureusement que ça, ça existe les amis, mmh. mais heureusement qu'il y a ça. Parce que du coup, je, les gars qui ne sont, qui sont pas forcément majeurs et qui veulent percer dans, dans, dans l'e-sport, heureusement qu'il y a Internet. Heureusement pour eux qu'il y a Internet. Ils peuvent directement participer au tournoi depuis chez eux. Mais ça, je veux absolument pas le supprimer les mecs. Heureusement, il y a ça les amis. Alors, Encore heureux. Mais... Moi, je parle des personnes qui veulent jouer ouais, en offline. Off tu... Juste, par, par, pour des tournois, le offline, ça, ça te crée quelque chose. Tu en tournoi, tu rencontrais des gens, euh, tu veux contre eux. même si d'accord. Je suis d'accord. C'est agréable, tu vois. Les LAN, par exemple, les LAN, par ah, exemple, c'était des expériences inoubliables. Les LAN, c'est incroyable. Ça, oui, c'est quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça, j'ai l'impression que ça revient un peu. Non, parce que que dans l'envie des gens. J'ai l'impression. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Après, Mais, à à maintenant, tu regardes regarde un Z event, il pourrait faire ça online. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, le délire aussi, ouais, de toute façon, rien ne vaut offline. Hein. Pour moi, tout. je ah, fais du sport depuis quelques années. En vrai, un ah, tournoi, c'est… il n'y a aucune sensation quasiment ah, quand tu es online, Tu vois, offline, tu es là, tu as la pression, l'adrénaline, c'est des points forts. Et moi, je tout connais ça. Suis... Bien sûr, exactement. Ouais. Moi, ça fait des années que, que je travaille avec Ousma Kabil, avec Walid. Walid, mmh, c'est ouais. une bête en hein, offline. Et tu sais, c'est des forces supplémentaires. Et Sofiane, tu as fait de la compète, tu sais très bien. C'est ouais. complètement différent. En plus, maintenant, quand, maintenant, tu... Maintenant, quand tu joues chez toi... Et quand tu joues au Stade de France pour une finale ouais. régionale, ah, je suis désolé, ça L'offline hein. ouais, aussi ça, apporte ça, ça une sécurité ça, ça où il n'y a pas de bug aussi. Parce que ça peut arriver pendant les matchs aussi où tu es mais ça, de faire des non, ouais, Sur l'esport, ouais. ouais. je vrai. pense qu'il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Après, sur l'esport, on est tous d'accord. Là, on est plus sur les modèles de fait de jeu. Tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui a parlé de NBA 2K. Il a dit que le mode offline est incroyable. Sauf que... Il est magnifique. Attends, je crois... Mais peut-être que je me trompe, c'est possible. Je crois que sur NBA 2K, le mode offline, après, te permet d'aller faire du, du online c'est-à-dire oui, que voilà ah voilà oui, oui ton joueur c'est pas mais, oui, du affaires mais, ça, mais ça, c'est ça, ça, ce qui me redéfend faire. Ça, si on, on encourage mais mais on encourage voilà. mais bien sûr quoi c'est ça le problème si c'est si par exemple imaginez imaginez un PES, PES, les gars où tu commences en ligue des Masters et après ton équipe une fois que tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as mise en place tu peux la prendre et tu la ramènes bah, en ligue et tu fais une petite avec tous les autres en ligue des Masters là on signe tous les jours on y jouera mais d'ailleurs les gars je reprends. D'ailleurs, Kuhn que je salue, un commentaire à lui qui ouais, nous dit « Je pense que le futur, c'est de développer des modes carrière online. » Et en effet, si tu mets ce pont, Luthor, tu as cité le mot « pont » et on en a parlé avec M. Quinton la dernière fois, je pense que ça peut être la solution finalement. C'est-à-dire ouais. que toi… T'as ton expérience offline, ta carrière, tu joues en solo, c'est ton kiff, mais, mais tu, tu as, cette opportunité, voilà. ouais. tu as cette opportunité. Tu as peut-être cette opportunité d'aller dans la jungle du online, comme je l'appelle à chaque fois, pour te confronter, avoir un système de ranking, de matchmaking, ouais. qui peut être en adéquation Exactement. totale avec ton euh, avec expérience. Alors, pourquoi il ne pas bah justement, les gars, peut-être. qu'ils que, que, que, mais nous, non, a... c'est pas l'idée. Mais non, c'est pas l'idée. Mais, mais, mais c'est pas l'idée. On, on... Ouais. nous, parce qu'on est dans l'utopie, les mecs. C'est juste que eux, ils veulent de la rentabilité dès le départ. À quoi ça leur sert de nous faire plaisir alors que dès le départ, on peut, on peut mettre 10 000 euros dans des packs. Enfin, les gars, c'est genre, je vous dis la, la vérité La rentabilité, ils l'auront toujours et ils la veulent toujours. Je veux dire, c'est dans tout et e n'importe veulent... quoi. Il faut de la rentabilité. Mais bien sûr, c'est pas mais C'est pour ça que dès le départ ils préfèrent lancer un mode fut où tu dois baptiser ton équipe grâce à de l'oseille ou avec beaucoup de patience avec des récompenses euh, toutes les semaines où tu dois galérer en division et tout, de, de t'arracher les cheveux, péter un câble parce qu'il y a eu des bugs, parce qu'il y a eu un enroulé qui est rentré de 50 mètres. Voilà, et eux, ils préfèrent ça, plutôt que de dire, bon, mais les gars, je vais leur faire plaisir. Et ceux qui sont offline, ils vont jouer d'abord ouais, mais... jouer chez eux tranquillement, tu sais que... créer leur team, et après, ils vont se, ils vont se jauger les uns les autres. C'est tu sais Alors, que, ce que tu as rosés, dit là, en là, psychologie. Rosé. En psychologie, ce que tu as dit, là, le péter des plombs, machin, c'est ce qui fait que tu vas y jouer tous les jours. La frustration, et derrière, bah oui, tu gagnes un petit bonbon. Oui. Tu es frustré. C'est ce gagnes... une guerre ah. d'ego. Non, c'est même égo, pas une guerre en fait. d'égo, c'est si d'avoir de la petite frustration qui fait que ça va toujours te donner envie d'aller plus loin, de te surpasser, etc. Et ça, c'est ouf. Ouais. Et d'ailleurs, il y a l'aspect ci que je salue, qui dit qu'il y a... C'est vrai qu'il y a une rumeur, on, a entendu... on avait entendu parler d'une rumeur, où en fait, c'était revenu un espèce de mode carrière online sur euh, FIFA. Alors, on, on s'était même demandé si ça n'arriverait pas dès ce FIFA-là 22. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais je pense que s'ils ouais. font ça... Il pète le score. Et d'ailleurs, Kunpub, que je salue, qui est également un modeur sur PC, qui fait des trucs de fou et qui est fan et de l'Inter. Ouais. Voilà. Ah, il va homme. plaire aux deux. Il va plaire aux deux. Mais tu sais qu'il a oui. même fait des modes, je crois, spécial Inter. Je ouais. crois qu'il avait fait des, des covers assez. Enfin, des, des modèles assez, assez stylés. Ne, ch ne, change pas, ne change pas. Et c'est vrai, <rire> les microtransactions sur les modes offline, M. Quinton, il a raison. Pourquoi ils ne le font pas C'est vrai, pourquoi il se passe de ça Alors qu'ils font tellement. Bah, je pense qu'il en fait, se passe de ça parce que ça se passe trop bien en fait, pour eux avec FUT, ouais, les gars. Les gars. Flûte, je pense qu'aujourd'hui, mais... tu peux dormir sur tes deux oreilles. Une base de joueurs qui est hallucinante, des mecs ouais, mais qui te faut... mettent euh, bah, forcément de l'argent pour vivre leur, voilà, leur aventure sur le jeu et pour paquer des gros joueurs. Et même dans la dimension e-sport, aujourd'hui, bah, oui, les joueurs compétitifs pas... sont mais... l'obligation quasiment de, de mettre euh, ouais, beaucoup d'argent. C'est comme ça. FUT, c'est même plus la pouleuse d'or. C'est la poule qui est en or, mmh. carrément. Ouais, c'est, c'est les Pouleille euh... en or. <rire> poulet... ah, ouais. Ah, mais, mais, mais le truc, c'est que en même temps, euh, Sofiane, le mode, fut, euh, le, euh, le le il est génial en ah, soi. Incroyable. Un mode, il est est addictif. Moi... Oui. Il, il est, a tout. Il le est addictif. Lutte. Mais parce qu'il y a que ça aussi, les mecs. Non. Oui, oui, oui, mais rien à, à côté. Non, non, on ne pose rien à côté, les gars. Oubliez les extras. Oubliez tout ce qui est. Bref, pour moi, le mode fut, c'est un peu le le descendant de la ligue des masters à l'ancienne. Tu constitues ton équipe, tu achètes, tu as ouais. marché des transferts, as, tu, ah oui, avec de logo, tu nommes, t'acheter de l'oseille, tu nommes. ton truc. Ah bah a à après, oui, bah. il, il y a tout le temps ce système un d'oseille. Ah voilà, on est dans un, de un business, pour être précis, mais on faut être en soit, le mode sud, on lui jette des pierres à chaque fois. Pourtant, il y a, il y a énormément de joueurs, mais le mode tel qu'il est, est très, très bien pensé. Tu as des rankings, tu as dis c'est compétition, qui fait ton équipe. Moi, je veux qu'une équipe avec… Euh, Je sais pas, que des chauves, avec que des mecs du championnat français. Moi j'aime bien les, jou les joueurs techniques. Je fais une équipe avec aime bien, cinq. T'aimes bien les Le geste pour tout le monde. Ouais, j'aime bien les chauves, surtout toi, frérot. Et en fait, <rire> tu vois, c'est voilà, un jeu, c'est un, un mode qui, qui est bien fait. Après, voilà, les dérives ou quoi, il y en a, on ne peut pas le nier Non, je suis d'accord. Après, tu, gros, Amine, tu parles de l'argent. Mais si on compare aussi il y a 10 ans, à, il y a 10 ans, regardez les matchs de Ligue des Champions sur TF1, c'était gratuit. Maintenant, il faut s'abonner à, à 12 bouquets. Euh, tout est payant. Oui, voilà, mais là, c'est pareil. Oui, mais là, c'est pas... Oui, non, c'est pas si, vraiment pareil. Mais si, en fait, tout est parti de est tout. Pas, tout va dans ce sens C'est pas vraiment pareil parce que tu vas toujours trouver des streams. Tu vois, si tu veux ah un petit peu, tu vas sur Internet, tu des streams. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, le mode fut il est incrakable. Tu peux pas déboire. Ah, tu peux faire revente, Tu peux faire. Il euh, y en a qui le font. Sans mais il ouais, y a pas oui, besoin oui. de se l'usa. Il a raison. Non mais c'est bon ce que c'est ce que ouais. je veux ce dire. cette année, c'est ça, ça. pour moi c'est un patience. argument d'un mec je... qui joue pas à FIFA et qui, qui parle sans connaître. Les mecs qui disent ouais sur FIFA, sur FIFA cette année ils ont ouvert les vannes. Cette année tout froid pas que des gros joueurs. J'avoue. Non, j'avoue, j'avoue que c'est accessible. Si tu as un peu de patience, c'est accessible rapidement. Moi je vous parle des gars. Je vous parle juste des gars qui veulent faire de la compétition. Je vous parle des des gars qui sont vraiment ah, chaud et qui dès le départ va être mais je vais pas dans l'extrême il ah, y, y, y en a combien jeu... des mecs me dites... qui font de la compétition il y en a il a... pas beaucoup 100, qui, veulent en en fait faire faire. Je qui veulent en faire ouais, je te parle. qui font de la compétition et qui veulent en faire et, qui... et ceux qui veulent en faire aussi ceux qui veulent en faire aussi ceux qui veulent en faire aussi ils sont obligés d'avoir une équipe des dès le départ sinon ils, sont... ils seront très rapidement ah, oui, distancés donc, ça, on est parce que mais ça, oui voilà, si tu rates genre si par exemple excuse moi de te couper genre par exemple si tu rates permettre <rire> ouais, J'ai tellement, tellement coupé de monde que là, frère, vas-y, tu peux y aller Tu, tu auras juste trois semaines de... Par exemple, tu joues plus à fuite pendant trois semaines ouais, est dur. On est oui, d'accord, oui, si es tu te On est d'accord, si tu ne mets pas de l'oseille pour rattraper ton retard Tu peux pas le rattraper Ah, mais il faut y jouer c Mais, c ah, ouais, ah, mais alors, vous ne voulez, ah, vous voulez jouer. pas jouer mais à pas voir ça. les joueurs Non, c'est pour si. ça que ma phrase de tout à l'heure reprend tout son sens C'est quand je dis c'est un débat patience Soit as de la patience tranquille et tu fais ton équipe et elle arrivera petit à petit même si t'es nul Ou soit alors tu veux vraiment, tu te considères comme une fois, encore une fois, dans ton ego, tu te considères comme un bon joueur voire un très bon joueur qui peut rivaliser avec les meilleurs Tu dois mettre un petit peu d'oseille dès le départ, mais... c'est obligé, c'est comme ça Luthor, Luthor, veux... est-ce que tu aspires à faire de la compète Est-ce que tu as mis de l'oseille dans le jeu, très honnêtement J'espère pas bah pour rien. Suis... Mais moi ouais, c'est pas pareil, je suis... je suis streamer, tu vois Oui, t'es streamer, je suis pas un genre tu lambda, pas... un genre lambda, j'aurais ah... pas mis d'oseille T'aspires pas à faire de la compète. Pourtant, ah tu vois, tu as mis, <rire> mis un petit je peu. T'en as mis un petit peu, tu vois, ça que je vais expliquer. Et il y en a plein aussi qui ont pas de niveau et qui, malheureusement, pensent qu'ils ont de niveau et ils mettent de l'oseille. Oh. Alors qu'au qu fond d'eux, bah, il si, y en a plein. Il y, y, y en a, ils sont personnels qui sont bons au jeu et qui leur faut juste les meilleurs joueurs et qui mettent de l'oseille. Non, mais tu peux pas dire non à ça. Tu prends des minorités et qui, qui, qui, qui font pas Qui font Il y a, je dis pas que c'est la majorité. La majorité, moi, je dis la majorité, c'est des mecs comme nous qui se font plaisir comme il euh, y en a ils s'achètent un paquet de clubs par semaine bah il y en a euh, qui vont mettre 100 euros par mois sur FIFA je suis désolé mais mais mais ils avec avec Sofiane avec Sofiane en Div 5 on en a croisé combien Sofiane des équipes de de malades mentales en Div 5 mais qui tu peux pas savoir si le mec il a mis de l'eau à de l'argent c'est pas marqué non non, non je, ben, ah. si, si je peux finir ma phrase non. qui était impossible d'avoir en si peu de temps, depuis la sortie du jeu, avec des icônes et tout et tout. Et je lui disais, regarde, on les tape. Regarde avec leur... Je, je, je lui disais, quelle honte d'avoir mis autant d'oseilles dans le jeu, parce que le mec, avec des icônes, avec des, des. Romario, Romario en attaque, mais le les mec gars, Au bout de deux semaines de jeu. Alors FIFA, alors je, je suis da... qu'il est non, packé, mais, alors mais avec da... Romario combiné à attends, Messi, attends. combiné à Neymar, au bout d'un moment, t'as mis d'oseilles et Avec Andy's euh... euh... Back, vous, je suis d'accord avec vous, FIFA, mais je suis tout à fait d'accord. Le, le but, c'est de te faire dépenser le plus d'argent, on est d'accord Bien sûr. Mais My Club, c'était quoi C'était pareil euh, NBA 2K, c'était plus facile, c'était plus facile, ouais, c'est hein. pareil, les, le but c'est que tu mais packs les les les les le plus facile, ouais, mais les boules... et il t'avait oui, retiré, non, il avait retiré les packs, les il balles... t'avait oui. retiré les packs en pièces, juste pour que tu sois obligé de mettre la, la, la, la CB, NBA Après, 2K, c'est un là, des joueurs les plus, plus payés, pay ils sont tous comme ça, tous comme ça, sinon on joue plus. En bon, mettant les choses au clair, en fait, tout dépend des émotions et des sensations que tu as envie de, de ressentir, Exactement. tout simplement. C'est-à-dire que moi, si demain, moi, c'est pour ça que j'avais ce débat à chaque fois avec plein de gens, les amis. Je me dis, mais attends, le mec il me dit, ouais, il est moi, je Bien rentre sûr. du taf, table, je lance fuite, je vois le petit gamin Kevin ou Jean ou je sais pas quoi, il a, il a euh, pelé, il a mis de la thune, moi, ça m'énerve. Mais gros. Pourquoi tu lances fuite Tu sais que la probabilité pour que tu tombes sur ce genre d'équipe est élevée. C'est un Il y a plein. Attends, laisse-moi finir. C'est un engouement, frérot. Joue un autre jeu. Sur Twitter, il y a la TL. Sur Twitter, t'as ta TL. Sur Twitter, t'as ta TL. Deux mecs qui spamment l'équipe. Regardez, j'ai pas qu'ici, j'ai pas toi, et C'est un de gang sans fin, frère. C'est comme League of Legends. C'est comme League of Legends. Bah, tous les jeux, alors. C'est-à-dire que moi, je super. Les mecs, ils me disent quoi Ils me disent à chaque fois sur PES, ils me disent. Ouais, mais les mecs qui sont cancers, cancer, ils gardent la balle, c'est chiant. Mais frérot, dans ce cas-là, c'est comme si tu me disais, je suis parti en soirée, il y avait du monde, du bruit, des mecs, c'est pas mon attends le Mais dans ce cas-là, fais une soirée privée avec tes potes, vous commandez des pizzas. D'où Vous jouez à FIFA offline, en charentaise. D'où le offline frérot, c'est ce que j'ai dis depuis le début. D'où le offline. Mais maintenant, chacun peut trouver son compte là où il veut maintenant. Condamner, incriminer ou accuser un jeu avec ses, ses, ses méthodes ou plutôt ses possibilités. Mais c'est Sofiane qui dit quoi, quoi, ou les les disputes, pas quoi, bla. Non, mais t'as un C'est Sofiane mode. ou Luthor qui l'a dit, c'est la frustration. Il a dit, c'est de la psychologie. C'est la frustration qui te fait revenir sur le jeu parce vrai. que t'as perdu et que t'estimais <rire> pas. Et mais que là, a, pas. Pour moi, euh, ça n'a rien euh, à voir avec le fait de payer être... ou pas payer, ça. Non, mais c'est oui, euh, que... le jeu, non, parce que, parce que Non, mais non, parce que là où je rejoins un animat, c'est qu'il a raison, c'est que c'est un public averti. En mode, tout le monde le sait, tout le monde se plaît sur Twitter. Les gens, quand ils vont lancer fut, mm. ils savent très bien que sur 15 matchs, allez ils vont s'éclater 4 fois. Tu vois, mais sur 15 matchs, simple. ils vont prendre... Mais c'est le mode online à... Le mode saison, pardon, online, pourquoi mm. ils ne l'ont pas reboosté Parce que ça, c'est un mode où chacun prend une équipe, euh, mm. le Real, Paris, etc. Mm. Et il n'y a pas de pay to win, c'est ton équipe, tu vas jusqu'à la saison 1. Et tu les meilleurs joueurs. Mais ça, ça n'a pas marché parce que FUT était cool. là. Donc FUT, ça attire les gens, l'équipe, tu montes ton équipe, t'as pelé, t'as un truc. As... Ah oui, mais, mais Amine, amine sûr, toi, t'es jamais frustré quand tu joues offline. T'es jamais, oui. jamais frustré. Le jeu, te fait pas péter les plombs. Avec le script, avec les comptes favorables, il te fait pas mais péter les plombs. Mais, mais bien mais bien sûr que si, c'est bah la même chose. Mais, mais non, mais je dis pas le contraire. Mais au moins, je ne suis pas là, Aigoud, de... désolé, à insulter. <rire> <rire> à insulter des personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Bah, t'insultes je le jeu, ouais, je suis sûr que t'insultes les joueurs. Je, je m'adresse à Inia, tu vois. Non, mais je m'adresse à Inia, je ne suis pas là à insulter, à, à donner des noms d'oiseaux à une personne qui S'il faut, ça pourrait être mon meilleur ami dans la vraie vie. Mais juste à cause de ce jeu-là, online, on s'est disputé, tu vois, j'avais envie de le tuer. Alors que S'il faut, il ça aurait pu être. C'est ça que j'aime bien. Mais tu vois, ouais, C'est la heureux. vie. Mais, mais, mais... c'est comme ça, c'est franchement... L'autre fois, honnêtement... fois, je pète un câble en live, parce que le mec, il, vraiment, il jouait vraiment sale. Et j'ai raison que j'ai un peu insulté sans faire esprit, tu vois. Et là, un... je me dis, mais ah, je crois que c'est l'ancien mon pote et tout. Il a la même équipe mmh. et tout. Du coup, je ouais. dis moi, si c'est lui. Bah, je l'ai quand même insulté, tu vois. Mais en sachant que... <rire> en genre, en... Ouais, voilà, tu ouais, vois. Limite, à pousse ça a été gris, tu vois. Avec non. les gens qui ne connaissent pas. Mais, et que... mais, ouais. ah, mais si, c'est vrai. Tu es sur arrêt. des mecs. Mais tu viens de dire... Eh, toi, tu vas passer sur BFM. Il va dire que c'est les jeux vidéo qui rendent violents bientôt. Non, mais ça, je suis d'accord. Je ne te parle pas dans ta session de jeu. Pas en dehors. Sur ta session de jeu. Je suis d'accord avec Amine. Parce que je te promets, surfute. Si tu pètes pas un plomb, si... après oui, sauf les joueurs euh, pro, sûr. etc. Moi personnellement, quand, à un moment je jouais à Fut, je perdais mes matchs parce que voilà, c'était la fatigue on va dire. Mais <rire> j'étais énervé, je, je, mais, mais, je, on est je rentrais, j'étais bien. Mais moi j'aime bien, moi je préfère euh... avoir des émotions, crier, être, être, être, être content, crier, être énervé que je joue comme ça la main dans le caillou mais après après après attends avec ma après un coup son déjà voilà déjà chacun voilà c'est propre à chacun comme on le dit depuis tout à l'heure mais reconnaissez une chose ne vous mentez pas à vous-même quand vous jouez en en online et que vous perdez faites pas genre que dès que vous êtes nez l'appel vous êtes là en mode c'est bon je suis heureux les mecs ah non moi je fais la part des choses ça joue ça joue voilà il y a des grands arbres tu as mis que t'es énervé après tu te tu mais bien plein qui sont énervés encore après il y en a plein je le dis 3, je t'en ai parlé, j'en je ai, ouais. ai déjà parlé en live plusieurs fois, les gars, je vous jure. Les mecs me disent Ouais, mais Mad, je, re, je tombe sur un mec, il est là, il garde la balle, il fait que des gestes techniques, c'est saoulant, c'est pas du ouais. foot. Mais mec, tu sais que quand tu es dans le, le online, quand tu sais qu'il y aura des mecs comme ça, c'est quoi le mec qui va mettre la balle en tout si ton joueur il est blessé mais s'ils s'en fichent de toi, le mec, il est a... au. Mais attends, il une est. Une et une et de Coca, on il faut s'attendre à rencontrer le mec. La classe, la quoi. Quoi. Attends, attends. Oui, oui, le mec, il est là pour gagner. Sofiane, quand tu faisais de la compétition, quand tu faisais de la compétition Sofiane, quand tu jouais contre le mec qui était à côté de toi, des fois, tu n'avais pas envie de l'insulter, tu n'avais pas envie de taper dessus, alors que c'est qu'un jeu vidéo, et c'était pas du online. Bah voilà Bah c'est il te faisait des trucs des fois, c'était comme en online, en bah plus, voilà. euh, je me rappelle, le mec, c'était la finale, oui, mais, je vois un mais mec, il avait une maillot de l'Inter, il avait la... Mais, non, mais, mais ça, reste, ça reste de la compète. Parce en que enfin, mais tout ce qui oui. se passe euh, online, c'est de la compète euh, euh, personnelle et c'est pour ça sûr, que ça marche. Parce qu'il y a un challenge. C'est ce que je t'ai dit. Oui, qu dit. dit. Et il y a des personnes mmh. qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Parce que si tu a... le mode fit tu me mieux. le mets, mais c'est que affronter un PJ tous les jours, ça va me saouler. Je vais pas. Tu vois, ça. Mais encore heureux. Là, ce qui est bien, c'est que affrontes plein de mecs. Et tu des victoires. Là, franchement. Le, les gars, fin, vous, vous jouez pas à FM, c'est c'est pas possible. Oui, on joue à pour, pour FM penser, Pour penser que c'est redondant et que vous faites toujours la même chose, toujours les mêmes matchs, c'est que vous jouez pas à FM. Je vous sors l'exemple de FM qui est l'exemple parfait pour vous eh, dire il la diversité. Quand il validée, est bloqué sur FIFA, il y a de ou hop, dit hop, il dévie sur mais, FM non, Mais attends, attends, attends, attends balance, le, titre, le, titre, le titre du stream, ah, les gars, oui. j'ouvre les guillemets, l'offline est-il voué à disparaître dans les jeux de football alors si tu veux tu changes le titre maintenant et tu mets dans les jeux <rire> PES et FIFA là on recommence le débat on repart à zéro et là on, Allez, va, go, là, on, peut on repart à zéro Mais quand tu dis quand tu dis les jeux de football football manager ça reste un jeu de football football je manager je suis d'accord avec toi oui, oui, malgré oui, oui, oui. tout c'est dans arrête de me sortir ton Moi. excuse ça me saoule de rejouer tous les jours contre un ami ah bah, ah, dire, non, les gars. on peut euh, parler de Captain Suba ça a le joue aussi ah, exactement je mm. suis oh désolé là tu peux en parler c'est deux. <rire> Moi, mon plus grand rêve, ce serait que, que Football Manager, il faisait un vrai mode online. Pour non, mais taper contre déduire trop des... les personnes qui kiffent le Mais on dénigre personne. Qui... Moi, si je dénigre Tu es là en mode... Mais si vous comprenez pas... Hein. comprenez pas, en fait. C'est ça qui me fume. Tu es là tout à l'heure. Tu dis... Oui, ça, me des soulerai, des ça, des ça me saoulerait, Ça ressent me saoulerait, ça me saoulerait... On le débat. Ils découvrent sont pas ça. Aujourd'hui, là, on parle... Repois du jus d'orange. Offline. Voilà, moi, je voulais insister sur déjà la trajectoire et les aspirations ah, des éditeurs. C'est-à-dire que... L'offline est-il voie disparaître dans les jeux de football, pour reprendre la thématique, c'est que tout porte à croire, ou en tout cas beaucoup d'éléments portent ah oui, à croire que oui. dans le futur, on n'aura pas ces modes offline. C'est-à-dire des modes qui sont, entre guillemets, un peu délaissés, de plus en plus délaissés. Ouais. Un UFL et un Goals qui basent leur business model sur, finalement, un free-to-play, euh, un mode Ah eux, ils ont dit carrément, multi. pas de offline. Pas ah de eux, off ils ont dit, ah, eux, ils ils ont dit pas de offline. PES, euh, papa de la Ligue des Masters, mode euh, exceptionnel, mode euh, iconique, qui ne ouais. sort pas de Ligue des Masters avec eFootball. Bon, ils n'ont pas sorti grand-chose. On avec vous le sortira en DLC comme ça, avec la marque comme ça en DLC comme ça, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent dessus. Et même là, tout. le mode de jeu qui est sollicité, enfin, pas sollicité, mais qui est, entre guillemets, Attendu. annoncé de plus en plus, c'est le ouais. Creative Team, le MyClub. <rire> Maintenant, les gars, moi, je vous pose la question. Elle est simple. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que l'éditeur. Euh, il a vu, enfin, il fait ses constatations et il se dit finalement tout le monde joue online. C'est pour ça que je vais uniquement me focus dessus de plus en plus. Ou est-ce que, euh, voilà, il y a, je ne sais pas, d'autres raisons qui peuvent expliquer euh, ce question. Ce c'est une question de dignité, encore une fois, c'est soit ils respectent les anciens, parce que vous les qualifiez d'anciens, donc non. allez, je vais, je vais vous faire plaisir, parce que, mais, mais après les anciens. Excuse-moi, je rebondis sur ça, les, en fait les jeunes sont habitués avec le online parce que c'est plus facile, enfin pas plus facile, c'est dans, est, dans, le est le dans online. les tendances, voilà, ouais. ils sont nés dans l'online. Mais oui, c'est ce, ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore des mecs qui font des campagnes sur Call of, mais… À dire mais la grande mais majorité. Oui. Mais bien sûr. Est-ce que tu leur sais leur pourquoi Moi j'ai un fils qui a 14 je... ans. Moi j'ai un fils qui a 14 ans. Mon fils il joue qu un lane. Pourquoi Parce qu'en fait c'est leur réseau mais... social eux. C'est là où il voilà se c'est là. Leur TL, leur voilà. TL, elle non, est non, remplie est pas... Non, non, parce non, mais... que moi, il a pas de réseaux sociaux. Mais c'est son, ah, son, M... <rire> son MSN. Le Mais c'est son MSN, c'est son MSN pour nous, tu vois. Il va sur Fortnite, il va sur Rocket League, c'est là où il... il parle avec ses potes. Vocal, il vraiment. parle en vocal, tu voilà. vois. Mais voilà, mais bien sûr. Mais t'as raison, t'as raison. Mais sauf qu'il y a des mecs, la sociabilité, ils s'en foutent. Oui, oui. Non, oui, oui, mais là. je parle des jeunes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je te disais tout Il y a aussi des jeunes. Il y a aussi des jeunes dans ce cas-là. Ceux qui dépendent de plus d'argent, c'est les jeunes il y en a ça oui, parce est, que, y a des jeunes parce qu'ils volent les cartes de crédit en cachette et oh, après. Ils ouais, peuvent... Toi, es il de... Lui, il est sur tous <rire> les pires trucs. tu sais. Ah, <rire> de... ah ouais, lui, c'est <rire> les ah, extrêmes. Ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive. en vrai, ça arrive que des jeunes. Ouais, mais c'est quand même rare. Moi, mon fils, j'ai pas. Concrètement, Amine, Sofiane, Amine et Sofiane. Pas trop d'oseille toi, tu remarques pas Vous, vous, vous pensez concrètement que les éditeurs vont, ça y est, vont, annuler, enfin, pas annuler, mais vont arrêter complètement les modes pour arriver toujours dans ce on va dire dans ce modèle où c'est que du multi Vous pensez quand même qu'il y aura des améliorations dans, dans les, les modes offline En vrai, tout dépend du jeu. Mais vraiment, par exemple, mais, si on mais... passe d'un FIFA à un Football Manager, en un, il va peut-être faire disparaître le offline, l'autre, il va le garder ouais. parce que... C'est ce qui marche. Après, peut-être, euh, FM, ils vont faire comme FIFA. Hein. Peut-être, ils vont nous faire uh, sortir un truc euh, comme FUT, enfin, une autre version mmh. un autre truc. Et peut-être, ça va marcher. Et ils vont se dire, ah, ça marche. On gagne beaucoup d'argent. Oui, si. On est beaucoup plus connu. Et vrai. ben vas-y, on mmh. mise tout là-dessus. Et le offline, bah, petit à petit, comme sur FIFA, il va, mais va commencer moi, à s'arrêter. Si, mais dans si sens... je peux répondre à ta question Vas-y, vas-y, je t'en prie, du temps. Mais dans te l'autre sens, la je me dis quoi Je me dis que, parce que vous savez, euh, euh, là, j'ai fait une enquête sur Konami, là, bref. Je fais... Mais euh, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand il y a un nouveau PDG, lui, il vient avec des idées. Peut-être que le prochain PDG, lui, va se dire, mais attends, peut-être que, justement, on a une carte à jouer sur le offline parce que les autres DLS, ils vont peut-être mettre l'accent dessus, sortir mais... un vrai truc, remettre ouais. le, le mode offline avec vraiment un nouveau concept, lié, pourquoi pas, avec John Line. Mais sortir un vrai truc attractif, travailler, et peut-être tu vois que ça va redonner une impulsion. Mais ce qu'on dit avec Kidekun, c'est qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge dans les jeux de foot avec du gameplay, pas football manager. Pour les modes offline. Moi, tristement, tristement, et je le dis avec une plus grande tristesse, vraiment, parce que je comprends tous les joueurs d'offline, je les soutiens à 100%, je les comprends. Tristement, ça va disparaître. Vraiment, ça va disparaître, parce que ça ne rapporte pas assez d'oseille. Tu achètes le jeu une fois, il te fait plaisir sur tout au long de l'année, c'est absolument pas. Et, ça ne vaut et absolument pas, pas le coup pour, pour un éditeur. Dis, je ne veux pas te couper, beau gosse, mais justement, en fait, le truc, c'est que tu dis ça ne vaut pas le coup, mais en, même s'ils existent, d'accord, dans le futur, ou dans un futur proche, ou peu importe, euh, bah, ils ne seront peut-être pas développés. On ne les travaillera pas autant. Ils vont sortir que en l'état et ils, ils vont rester travail, comme ça. Non, Mais, mais c'est ce qui s'est passé concrètement, on parle du futur, mais c'est ce qui s'est passé sur PES. Pro Evolution Soccer, ces dernières années, il y a eu du taf sur MyClub. Bon, après, je vous laisse. ne je, je vais pas m'attarder sur le jugement de MyClub. Vous connaissez ma façon de penser sur ce mode. Mais je, il y a eu plus de taf qui a été fait vers ces modes-là plutôt que la Ligue des Masters. Become a Legend, euh, vers une légende. On en entend même. Vous plus savez que le mode, le mode, il sortait à chaque fois, c'était le même chaque année pendant des bah, années. Puis là, là il y a eu zéro les communication ouais, as eu les de la part de Konami. Euh, ouais, là, Ils donc, te l'ont enlevé, ouais. mais c'était même sans justification. Ouais, Ils te l'ont enlevé. Ouais, je pense que c'est générationnel, hein. il, y a, il y a vous qui dit un très bon message, même Tetris s'est mis en online, et il a raison maintenant, euh, ouais, <rire> même vrai. Tetris s'est mis en online, euh, c'est générationnel, l'offline ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais il disparaîtra ah, comme les cabines téléphoniques ou, leur... ou les cassettes. T'as un exemple, Donc, pète, hein, sur, pour, euh, on reste dans la famille PS, euh, Yu-Gi-Oh hein quand tu joues contre mmh. l'ordinateur avec Yu-Gi-Oh! Mmh. OK, c'est bien, etc. Mais là, tu affrontes... Genre, parce qu'en fait, l'esprit Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un esprit... Tu affrontes un mec en duel avec des cartes, etc. Mmh. Et en fait, euh, là, je sais qu'il y a l'application, il, il y a des jeux Yu-Gi-Oh! qui marchent beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Que mmh. Car c'est en online. Parce que mmh. l'online attire les gens. L'online va ouais. offrir quelque chose de de la compétition quelque chose que tu que tu n'as pas en offline malheureusement parce que l'offline comme a dit Amin bien sûr il y en a ils veulent jouer en offline être tranquille à la maison Mais le chat, on va le lire, on va le lire juste après moi il y a beaucoup de que pour la carrière, tu vois pareil On va s'occuper du chat. Ouais, d'ici 5-10 minutes les gars et jusqu'à la fin du ouais, live, dans on pas va longtemps. franchement bombarder euh... les questions, ouais. on va on va vraiment consacrer les dernières minutes, les 15-20 bon dernières qui, minutes qui à, à répondre aux questions. N'hésitez pas. Non, non mais il y, y en a beaucoup qui jouent en offline très, très, très honnêtement et moi je les respecte et je les comprends totalement. Malheureusement pour eux et pour moi aussi parce que je, je fais partie de la même équipe, je pense hum. que c'est voué à disparaître parce que ça rapporte pas assez et ils vont plutôt plus se focaliser. Mais c'est leur... pas... Alors... là où moi je suis pas d'accord depuis tout à l'heure Amine, je pense que c'est pas que l'oseille. Il faut pas à chaque fois voir genre le méchant éditeur ah. et là uniquement pour l'oseille c'est aussi parce que les joueurs ont envie de jouer, comme disait très bien Sofiane, avec leurs potes. Tu vois, les mecs ont envie de faire des clubs pros, les mecs ont envie d'être... Dans le chat, il y en a qui disent qu'ils achètent le jeu, que pour l'offline, c'est le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais comme, à l'instar des gens justement qui privilégient l'offline ou qui aiment justement jouer en solo, tu as aussi énormément de gens dont moi, tu vois, moi, pour moi un jeu de foot demain il sort il y a que de l'offline je l'achète pas parce que il y en a ils il y en c'est du 75 25 quoi je sais pas moi après le pourcentage mais, ouais. mais moi, je pense parce que que que parce que que ils font pas PES, beaucoup PES, de bruit on sait pas. Pas. pas plus important parce que pes honnêtement tu as quand même une moyenne d'âge qui est, qui est assez élevée. je pense que honnêtement la moyenne d'âge du joueur pes elle est elle dépasse sûr et certain les 30 ans les 75 ans je crois elle dépasse les 30 ans large je pense que fifa c'est encore autre chose ah, une de très jeune. Mais ouais. tu oh. sais, PS c'est Facebook vas -y, vas -y. et euh... excuse-moi ouais, et, euh, ouais. et TikTok. Ouais, tu raison. Ouais, ça. On on doit doit faire mais faire un... tu ça. sais, il découne. Il a dit un truc pour moi au début du débat qui en fait résume tout. On ne sait pas vraiment si c'est abandonné parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, mm. ou, si, ah, pas, hein. ou si, ou si, c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qu'ils abandonnent. c'est mm. est-ce qu'il n'y a pas assez de joueurs parce que le mode est délaissé, ou est-ce qu'il a, ou qu délaisse le mode parce qu'il n'y a pas assez de joueurs Ça, on ne sait pas mm. en fait. Mais ils ne s'expriment pas, les joueurs qui jouent en online, ils ne vont pas faire une screen, un screen de leur Ligue des Masters et l'envoyer sur Twitter. Ils savent très bien qu'ils vont, qu ils vont, et bah, qu ils vont se sais, taper Amine, la mine. On va avoir bientôt, on va, on va avoir bientôt euh, un, un, une idée très précise de ça. Parce que là, le prochain jeu qui sort, eFootball, sortira en full online avant que la Ligue des Masters sorte en, en DLC. On verra combien il y a de téléchargements pour eFootball euh, e et combien il y a de téléchargements pour le DLC. Moi, je l'ai déjà okay. dit en vidéo, je suis convaincu que dans... Peut-être un an ou deux, ils vont nous dire bah voilà, il n'y a pas assez de téléchargements pour les DLC de la ligue des masters, donc malheureusement on va être obligé d'arrêter. Et ce oui. sera après, une après, la meilleure. Après, après, pour eux. après, après À eux aussi, souvent. C'est-à-dire que là, on aura peut-être encore mieux que les sondages Twitter ou d'autres sondages chiffres. sur certains sites. On aura peut-être un truc concret, un exemple concret. Hum. Le jour où la ligue des masters va sortir en DLC, ah mais moi je vais être aux aguets pour voir parce qu'en fait c'est une... moi après je m'en fiche hein, parce que avec des masters pour moi il faudrait faut la garder je, je n'y joue pas mais il y en a qui jouent à partir de bien ce moment-là faut ah, la bien garder sûr. mais mais on aura quand même une mesure une analyse quand même qui est qui est beaucoup plus pertinente que certains sondages etc qu'on peut voir avec un panel euh... avec un panel mais restreint, attention forcément. avec les déco ne on dit pas qu'il faut supprimer on dit qu'on pense que ça sera supprimé mais nous on voilà bien bien sûr, sûr, je euh... pense aussi. Ah, dans notre ouais. monde je, tout je, est beau je, je, je tout est gentil aussi. on veut que tout le monde bah... soit bien etc même euh... ouais. Mais malheureusement, je le pense aussi. Je le pense aussi que ce sera supprimé. Il n'y a, a que de la compétition. Maintenant, c'est le mot compétitivité qui prime surtout. Vous regardez sur Twitter en mode Ah j'ai battu lui, j'ai battu lui, j'ai battu oui, lui. Oui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a que ça qui attire les gens de ouais, plus en mais... plus. Il y a une propagande autour de la compétition, de la compétition. C'est c'est de plus en plus dur de se faire mmh. entendre et écouter pour les joueurs en, en offline. Parce que oui, ils sont de moins en moins nombreux. Même s'ils font pas de bruit, mmh. ils sont de moins en moins nombreux. Et c'est pas ça qui, encore une fois, je suis désolé de ramener ça à l'argent. C'est par ça qui en ramène de l'oseille. Je suis désolé, mais c'est comme c'est comme si euh, tu si tu acheté, un film en, en, acheté une, une série 60 euros et qui te durait toute la saison ou plutôt euh, un jeu FIFA qui va te faire sortir 10 000 séries qui vont te coûter 10 euros mmh. tout au long de la saison. Et ben, ils vont préférer ça FIFA, ils vont préférer sortir 10 000 séries d'affilée qui vont te coûter 10 euros plutôt qu'en sortir une qui te dure toute du la coup, saison et pas... qui 10 euros une fois. Moi j'ai pas vu les séries dans FIFA. C'est le gars <rire> hey, c'est pas plutôt les complètes C'est pas Mais... plutôt sur... Euh, sur euh, Excuse-moi Luthor, ça fait deux fois que je te coupe. Hein, non, là, non, je... vas-y. Je suis pas fier de moi. Euh, est-ce que c'est pas les récompenses aussi qui jouent qui jouent à ça Parce que en offline, tu as des récompenses, ok. Donc tu deviens de plus en plus fort, etc. Mais après, tu es au top. On va dire tu es au top en offline. Mmh. Tu fais quoi Mais bah, d'ailleurs, euh, sur FUT, il y a le mode offline. Euh, division rival, c'est un mode offline. et euh, Pas division rival, clash équipe. Et bah, il y en a ouais. plein qui jouent que offline et qui kiffent. Donc tu as c'est joué aussi. Mais bah, les les gars, bien euh, bien Sofiane, est-ce que ça t'intéresse C'est joué, c'est récompensé. Question très aussi. importante. Est-ce mmh. que ça vous intéresse, les gars, de répondre aux questions du chat oui, bien sûr. C'est parti, C'est parti. C'est parti. C'est parti, les gars. C'est l'heure des questions du chat. On est à vous. Bombardez les mecs. Bombardez. Dites clairement que vous jouez en offline, s'il vous plaît. Et on n'est pas veux, là pour la propagande Je veux minimum, je veux minimum 10 messages offline, quand est... ça va, jouer à les refaite. Après, c'est <rire> euh, un peu trompeur, parce que forcément, on fait un débat sur le offline, c'est les mecs qui jouent offline qui viennent, oui. euh, mine. Et y a y a Les mecs clair. qui oui, jouent full online, a... ils vont pas venir, euh... euh... ils n'en ont rien à faire. <rire> Donc, bah ça, si euh... Euh... Ah bah euh... nous kiffent, ils viennent. Pedrito qui fait même du contenu sur le offline, et Pedrito qui est jeune en plus. Ouais, Les gars, on vous a dit des questions, mais ce n'est pas uniquement les questions, c'est juste vos ressentis, vos commentaires ou pas voulais qu'on réagisse dessus, qu'on peut, on, voilà, on oui. peut discuter Surtout, tout. Bah, déjà, il y a eu des petits messages, les gars, assez intéressants. Il y a Magine, ouais. bah, d'ailleurs, que je salue en ouais, Salut mon Magine. Euh, dans le chat. Alors, le souci avec la LDM, c'est qu'on en parle avec de la nostalgie. Mais la génération de maintenant, ils n'ont pas cette attache, histori ah, cet ouais. attache pardon, historique avec. Merci Alex. Je suis d'accord. Je suis d'accord ouais. sur le côté nostalgique, mais les mecs, en même temps, franchement, Magine, au-delà de tout ça, on l'a un peu dit depuis tout à l'heure, hein, les mecs... Euh, même carrière, en vrai, j'aimerais bien savoir la moyenne d'âge des mecs qui font des carrières sur FIFA. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit très jeune. On a été euh, biberonné, entre guillemets, enfin les jeunes générations ont été biberonnés à, à l'online. Hein. Dis-toi que moi-même, encore une fois, je prends mon exemple, moi, quand on m'a dit y hein, il y a de l'online, let's go, je pense qu'il y a quand même qu une grande majorité de joueurs online. Hein. Eh, tu sais, moi, Idécoun, tu m'as déjà dit ça. Ça m'étonne que tu n'aies pas sorti cet argument. Est-ce qu'à l'époque est de lequel. PES 5 ou PES 6, s'il y avait eu ouais. l'online, est-ce qu'on aurait autant joué à la Ligue des Masters ben moi, je, voilà. je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, c'est mon avis, hein. je, je ne dis pas… C'est propre ça. à chacun, moi, je me moi, quand je faisais ma ligue des masters, mes premières ligues des masters, j'étais en quatrième et en troisième, ps 3 ps 4 euh, D'ailleurs, il y a Ed Flaco que je salue, qui est mon ami d'enfance. Franchement, dès que je jouais, j'en avais marre. J'appelais mes ouais. potes dans, la, dans ma cité, je euh, venais à la maison, on faisait des tournois, je préférais… Je privilégiais déjà les games avec mes potes et les gros ah, gosses, a... six joueurs, six joueurs, huit joueurs... Il y a un joueur, message ça, de notre ami Monsieur Quinton, je ouais. pense que si la Ligue des Masters était une tuerie, il y aurait beaucoup plus de joueurs offline. Là, il propose une Ligue des Masters vide, du coup, peu de joueurs y jouent. Du coup, ils disent qu'il y a personne Bien qui sûr. joue. Le mode carrière mmh. de NBA 2K est un mode de jeu le plus joué, car ce mode offline est hyper généreux. Après, je le mmh. répète, le mode carrière de NBA 2K te permet derrière d'aller online, donc... Oui, mais il te permet ah, aussi de rester clair. offline oui, si tu veux sûr. rester offline mais aussi. Il y en a plein qui farment offline off pour après aller snapper online. Et il y en a plein qui restent en offline. Il y en a plein mais aussi mais qui coup, restent en offline, qui vont pas en online. C'est peut-être le bon équilibre. Ouais. Non, ouais, oui, ça. bien ah, sûr. Je vais te faire un exemple sur NBA 2K, alors. Bien sûr. Après, attention, parce que nous, il faudrait interroger quelqu'un qui est vraiment de la commu NBA 2K. Je crois que cette année, il est très, très critiqué. L'année dernière également, il est hyper pay to win. Apparemment, il y a plein de mecs qui abandonnent déjà parce que, apparemment c'est encore plus pay to win que, que FIFA. Bon, le, euh, leur mode, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref. Basket, on va dire. Voilà. <rire> euh... ah, bah après, euh, <rire> ils ont voulu faire quelque chose un petit peu de beaucoup plus rentable alors que le jeu était vraiment propre et malheureusement, ils ont rajouté un petit peu des contenus payants additionnels. C'est dommage. Ah, vraiment, tiens, lui, il ne fait que du offline parce qu'il joue très peu. Et du coup, ouais, lui, voilà. il, il, ce qu'il aime faire, c'est step up les plus... pépites du centre de formation. Mais il y en a plein qui ont suivi. Excusez-moi, après, fait... les, gars, les gars, juste, excusez-moi, petite. Euh, aucune obligation, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Luthor. Mais euh, si vous êtes chaud, dites-nous un peu votre âge dans le chat. J'aimerais ouais. bien savoir un peu. Euh, ouais, ça peut être lié à l'âge. Euh, ouais, sûr. ouais sûr. Moi, ah, tu moi, vois, regarde le soit, message de gars, M. M. Quinton. J'aimerais bien avoir un mec qui a en dessous de 30 piges. Pedrito. Je sais pas, 28-30 ans et qui fait une, un mode carrière au Ligue des Masters, tu vois. 28-30 ans 54, ok. Ça fait plaisir, je me sens... 28, 30 ans 28, 30 ans Ben moi, frère. 34, 45, 44, 30 ans, 39. Vous voyez les gars 38, 40, 39. Il y a un 30 ans. Voilà. Il y a un 30 ans. Concrètement, le offline aujourd'hui, c'était parce qu'à l'époque, nous-mêmes, voilà, moi j'ai 32 piges aussi, je suis plus jeune. Moi, j'ai 22 aussi. 23 suis online Alexandre. Amine, t'as t'as 29, non 30, 30. Pareil que Pac joue. Et d'ailleurs, je fais, je fais Ah, il y a Slapi qui a 17, incroyable. Mais Slapi, tu joues online ou offline Ah ouais. C'est vrai qu'au sein un il a 32. Il y en a, il en a aussi qui ont. Ah non, il a 23. Ok, ok. Honnêtement, les gars, honnêtement, en fait, moi, je pense réellement qu'on parle offline, online, mais concrètement, si en 2002, tu penses que c'est générationnel Ouais. Quand si on avait 14 ans, 15 ans à l'époque. On n'aurait peut-être pas touché Frérot à la Ligue des Masters si demain possible. tu me dis waouh wow, ouais, je suis rap, en 2002, exactement. imagine pas en 2002 gros. T'es là et tu peux jouer avec tes potes en mode club pro ou même en lobby en match amical ou en cop. mais je vous le dis honnêtement, il n'y a rien on qui aurait fait de jeu avec... On aurait fait les deux. On aurait fait les deux. Oui. On mais aurait fait dire, les deux. C'est générationnel. Aujourd'hui, montre-moi un mec qui a genre euh, qui a genre ouais, moins de 30 ans. Et qui jouent en offline En fait c'est des modes C'est comme il y a la mode Fortnite Où tous les gamins ils jouent à Fortnite Nous à l'époque c'était ouais. la mode Ligue des Masters Tous ah, les gamins jouent oui. à la Ligue des Masters Aujourd'hui suis... tous les gamins ils jouent à Fut Désolé, d'ailleurs, on parle FIFA. t'as vu, ils vont changer de nom, ils en ont rien à foutre en fait. De changer de nom, ça va s'appeler FUT 22. De toute façon, tout le monde parle bien sûr. Et s'il faut FUT, ça va devenir un jeu genre tout seul. Le jeu FUT en fait, tu vois, genre FUT, tu lances FUT et avec un mode carrière en DLC à la la football Ça, franchement, mais après, pourquoi pas si ça permet de mettre l'argent des DLC que en développement du offline, je pense que tout le monde sera content, tu vois. Par contre, il faudrait qu'il y ait beaucoup de téléchargements, parce que s'il n'y en a pas beaucoup. Non mais je suis d'accord, mais après, c'est pas aussi… Alors oui, bien sûr que c'est générationnel, mais c'est pas que ça aussi. Il ne faut pas aussi catégoriser et généraliser en disant « oui, c'est que les vieux qui touchent offline ». Par exemple, comme l'a dit Artrax, oui, voilà, oui, mais c'est pas que ça aussi. Comme l'a dit Artrax, lui, son kiff, c'est de faire sortir les pépites tu vois il y en a il ouais. y en a en eux ils ont quand même une envie ils ont quand même un engouement de se dire ah ben moi mon kill cette année ça va être par exemple de faire revenir pogba à la juve tu vois des trucs comme ça tu vois des trucs je sais pas c'est débile à dire tu vois ouais, mais y en a, sur, sur, euh... sur fm ils vont dire ils vont dire ben messi il a signé au psg moi sur fm je vais le faire revenir à barcelone c'est possible aussi sur MyClub euh, les... sur my site. club t'avais des mecs qui kiffaient jouer avec des petits jeunes les faire monter également ils avaient mais cette même démarche mais, mais online... sur fm sur online, fm c'est online c'est la principe non mais même sur sur offline du football manager c'est la principale source de motivation D'essayer d'avoir des ballons d'or De faire monter des jeunes De donner des carrières à des joueurs C'est la principale source de motivation De la plupart des joueurs de football manager Et c'est tout à fait respectable Peu importe l'âge C'est tout, tout à fait respectable Tito on veut le euh... online bordel C'est fini le offline C'était avec Pompidou le offline <rire> <rire> En fait honnêtement les gars Moi je pense qu'au delà de online De offline hein, euh, On veut juste kiffer en fait jouer Peut-être qu'aujourd'hui Il y a ah, oui. Tu sais dans bah, Pour une certaine ah, génération fraîche, très intéressant où, euh, pour, pour, une, pour une certaine génération, finalement, en vrai, euh, c'est peut-être, on, on, comment dire, on diabolise à chaque fois, fut par rapport à, là, aux différentes méthodes, etc., les joueurs toxiques. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste une histoire de mode de jeu. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas les modes de jeu qui vont convaincre certaines personnes de jouer online, enfin, des personnes qui étaient pro euh, offline, etc. C'est peut-être une question de mode de jeu. Hein. Et aussi peut-être cet aspect compétitif. Mais, tu donc, vois, frère regarde de, de, de ce que Fresh a de dit. De commu aussi. Fresh, il dit que c'est le, le style de jeu qui est adapté online. En fait, il a raison. C'est pour ça que Football Manager, en fait, bah oui, il est génial, c'est un mode offline. Mais en fait, le 1v1, c'est vrai que le 1v1 sur un jeu de football avec du gameplay, bah il est fait vraiment à la... C'est vrai que tu as l'impression qu'il a été créé pour du online. Ouais, Après, ouais, F... aussi. Hein. Mais FM, justement... Euh, tu n'as le blanc qui a eu Bah, bah ouais, voilà, parce là, que regarde, tu sais pas tu quoi tu dire. À, Amine, Amine non, je suis parlé de découvrir ces découvrir, <rire> <rire> découvrir. Non mais c'est vrai, <rire> le LV1, hein, c'est pour du vrai. vrai. vrai. Si t'as si si Football Manager, et ouais. tout le monde vante les mérites de ce jeu. Hein. Moi, je suis pas du Bien tout expert en la matière, je joue pas à ce jeu. Mais tu kiffes Football Manager Bah, en vrai, FIFA, PES, pourquoi Étant donné que c'est le summum de la simulation, du management, parce etc. Parce que qu'il y en a, ils veulent allier, bah ouais. a, ils veulent allier le, le, la gestion des clubs. Ils veulent juste jouer, le jouer fait aussi, de ça. jouer, ça le fait de ouais, tenir une pas, manette, quoi. aussi de jouer aussi. Il y en a, ils veulent faire les mais deux de et être tranquilles. On peut les respecter, ces personnes-là on les respecte aussi encore mais on crache sur personne Elles existent, elles sont présentes dans le chat. Elles écrivent depuis tout à l'heure, je fais que du emplaine, que du emplaine, que du Mais on crache sur personne, il est parano celui-là ou quoi Non, mais le problème, Sophie l'a dit quelque chose, raisonne-le. Non mais -le. Là, là, on allez, parle, Mais le problème, c'est en fait, c'est pas nous qui, allait, qui allons décider, c'est seulement la ah, majorité qui... qui va l'emporter, comme partout. Ah, c'est les vrai. créateurs de FIFA, etc. Ils vont te dire Ah, c'est eux qui jouent. Euh, allez, il y a 70% de gens qui jouent à FUT, 30% mm. qui jouent en offline. Hum, Qu'est-ce qui m'apporte ah, le plus ouais. Eh ben, bah, nice Mais Sofiane, j'ai même envie de te dire que même si c'était du 50-50, FUT ça rapporte plus, et bien ils vont se concentrer oui. sur FUT. Ah oui, bien euh, sûr. Oui. Ah, ah, même oui. si c'était du 50-50. Acheter je t'ai chacun, les et gens. Aussi que, et aussi parce que, Amine, je suis désolé, puisque tu insistes sur ce délire de « Ouais, c'est parce qu'il y a de l'oseille ». C'est pas que ça, c'est parce que oui, il y a pas que ça. Non, regarde, tu disais sur les réseaux, réseaux sociaux, est-ce que, que ça, que ça, mais ça mais crée de la pub, ça crée de l'engouement Est-ce que toi, tu vas poster quand tu bats euh, Dijon avec Lorient 1-0 en Ligue des masters Tu vas pas poster ça sont... sur Twitter, tout le monde s'en fout. Bien, bien sûr, mais parce, que, mais parce que les gens sont tellement toxiques que tu vas en prendre plein la gueule derrière, en mode « Regardez le gars, on est en 2000 encore, ça va être des trucs comme ça. On n'est pas sur WhatsApp ici. Mais c'est sûr, ça va répondre des trucs comme ça. » Au bout d'un moment... meilleur argument. J'allais envoyer Mais c'est Ça c'est le mec qui a voulu le faire et tu sais, qui a raté, qui s'est retenu pas, au dernier fais. moment. Non, mais c'est vrai, les pauvres. Non, mais ils ont. Alors ah, qu'il avait réussi. Il avait il réussi à gagner non. la Ligue des Champions avec Croton. Il est dégoûté. Il mais voulait est le tweeter. mais les pauvres, ils vont, ils vont même pas pouvoir le faire parce qu'ils vont se faire bâcher derrière. Mais, mais non, mais sinon, moi je les comprends totalement. Il y en a, c'est leur kiff. Ils ont envie d'être tranquilles, ouais. chez eux, mettre start quand ils veulent, sans que ça les, ça les pénalise derrière. Ils perdent trois points ou alors ils sont dans cette démarche-là. Et moi je les respecte à 200%. Donc, les gentils, alors, en fait. les, gentils, après, les après, gens après... offline et les méchants, les joueurs online. Après attention, <rire> après attention, encore une fois, moi je ne dis pas qu'il faut supprimer le online, hein. attention, est le online, t'es quand alors, même pas loin. Ouais, t'es quoi, ouais, alors, ouais. Alors, es c'est quand vraiment, quand ouais, vraiment pas de m'avoir <rire> écouté, mais je kiffe le online, je passe ma vie sur League of Legends, qui est le jeu le plus comp compétitif de, de, de, de la scène e-sport. Je passe ma vie sur lol, il n'y a, a même pas de offline sur lol. Tu es obligé de faire du, du PVE ou du PVP, c'est la seule chose que tu peux Et si on dit demain t'as une baguette magique tu supprimes le Online et le mode euh, La Ligue des Masters, elle devient incroyable. Est-ce que tu le fais ou pas Non. Non, parce que c'est important bah, aussi, il faut les canaliser aussi les gens. Mais non, fort, mais bien sûr que non, mais bien sûr que non mais, ouais. bien sûr que non, Ami, mais bien sûr que non J'accepte, mais non, mais non, mais n'importe quoi, il y a du football manager, il y a d'autres choses pour me satisfaire Ça va, je suis pas un accro à la Ligue des Masters en mode Ah bah là, t'as façon, j'espère, parce que je tu vas, vas être malheureux, prendre... malheureux là frérot non, Là, <rire> t'es en dépression sinon Non, mais il y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux, je ne supprimerai jamais le D'ailleurs, tu nous as pas dit, as pris comment le train qu'elle sorte en Ligue des Masters, parce qu'on en parle, mais tu ne nous pas dit J'ai été déçu mais j'ai été énormément ah, déçu. Eh, non, non, attends, attends, attends, deux minutes. Ouais, toi. ouais, ouais. Oh. Moi, j'ai eh, reçu un DM. Fait, hein. Moi, j'ai reçu il un il DM, Damine. J'ai j'étais téléphone <rire> avec lui. Il a dit non, il tu peux pas, dis-leur frère, dis-leur qu'ils peuvent pas faire ça moi. Moi il disait invite-moi, invite-moi à mardi <rire> débat, invite-moi à mardi débat, je vais leur dire Limite, et tout. Limite. Limite, il me disait, pourquoi t'as fait ça Je disais, gros, c'est pas moi qu'on a mis, Il aime trop mais les communs mais... par Au bout d'un moment, non, mais encore une fois, je Mais t'as fait le quand même, Alors... parce qu'elle n'existe plus. Elle, elle, oui, elle, fait... Bien sûr. elle, elle portera j même pas son nom Ah, elle portera pas son nom. Ah non, là, mais je la prends là. Ah bah. Encore plus d'héboute franchement, je la prends. Je la prends maintenant. Elle s'appellera comment ah bon, on ne sait pas. Créatif, ah, Team pas. Offline. Mais, mais, on sait mais pas. Justement, Sofiane, Sofiane, toi, oh. C'est quand la dernière fois que tu as touché un, un mode offline Carrière ou Ligue des Masters sur Franchement, PES de, Depuis PES. FIFA, je touche jamais. Euh, allez, j'ai déjà essayé carrière, mais il y a longtemps. Mais sinon, ouais. vraiment, c'était sur PES. Ligue des Masters, etc. C'était ouais. bon vieux temps. Mais quand le online est apparu. Ouais. Ça nous a tout oui, en je, fait. Et je respecte bah oui, l'envie ouais. qu'il y a en toi de compétitivité, de, de, de se dire, de se mesurer aux autres. Je la respecte totalement. Il y en a, ils ne sont pas dans cette démarche. Il oui, a, mais, mais le problème, dans... ce n'est pas les gens qui sont dans cette démarche pas c'est le commercial. C'est ce qui oui, va compter au final. c'est ce, ce, ce, ce que je dis depuis tout à l'heure, Ahmed. C'est que c'est mieux, mieux de vendre le jeu à 60 euros. Et même si tu mets que 10 euros de plus, j'y allais une fois, allez, en vers février, je me fais un kiff, je mets 10 euros de plus. Même ça, ils seront contents. Y est. Même ça, ils seront super contents parce qu'au final, ça fera 70 balles. Au final, ça fera 70 euros. Donc même de là, ils vont être contents. Même si tu mets 10 euros de, de plus, mm. ça vaut plus le coût un mec qui achète ce FIFA juste pour le mode carrière. C'était déjà rentable pour eux. C'était déjà encore plus rentable. Donc, c'est pour ça mm. que j'explique que le, le côté marketing, ça prend énormément aussi de place dans la décision. Énormément de place, les gars. Ah bon, oui. euh, ça prend Il n'y a, des, y a qu il pas que, que ça. Y a pas que non, il n'y a pas que ça. Il a raison, Aymed. Il n'y a pas que ça. Parce dit, que si t'es patient, si t'es ouais, patient. Si voilà. t'es patient, sur foot, tu et et Regarde le nombre de joueurs. Regarde. Le nombre de joueurs dessus, tu vois. Regarde, regarde, regarde, oui. Sofiane, on est l'exemple idéal, toi et moi, frérot. Regarde, l'équipe, les Bon, surtout toi. Regarde l'équipe que t'as sans avoir mis un centime dedans. Tu vois, on a réussi à avoir les demous. Oui, on a réussi à avoir des très belles, équipes. C'est vrai. ce que je te dis, frérot. Donc, il n'y a pas que ça. Si tu as de la patience, c'est bon. Mais les les gens qui aspirent à faire de la compétition eux, ils précommandent directement le... le oui, la, la, le, à 99 le... euros. Voilà, 99 euros, directement, ils précommandent ça, ils se mettent directement dans le bain, ils prennent la Play 5 derrière, voilà, tu vois, c'est un enchaînement. Ils, ils peuvent se le permettre, tant mieux pour eux, mais il y en a, et il y en a beaucoup, qui malheureusement se mettent en difficulté à cause de ça. C'est une réalité et il ne faut pas la nier. Il y en a qui se mettent en difficulté financièrement ouais, à je... cause de ça. C'est une... justement. Oui, il n'y a pas que joue qui est un gros joueur euh, offline, hein, Ligue des Masters notamment. Il a dit Moi, je n'aime pas jouer contre des gens, je veux faire ma petite story avec les clubs les gens, que j'aime bien. Il, il n'aime pas fait, les gens. En fait, frérot, non, le truc, c'est que, que pas oui. Là, euh, sinon. Moi, moi, je te comprends. Le délire, en fait, c'est qu'en l'état, tu es un joueur PES, de hein, toute façon, on se connaît très bien. Tu sais que là, le mode n'a pas été développé. Il ne sort pas pour l'instant sur eFootball. Ça fait des années que le mode et les est laissé à l'abandon. Est-ce que demain, si euh, le mode est le même que dans eFootball que ces dernières années, tu vas continuer, tu vois, genre en mode « ouais, je vais, je je, vais, oh, je je vais tester ma story avec les clubs ». Ouais, en fait, moi j'arrive que tu fais ce kiff là. Ouais. Est-ce que tu as encore ce kiff là C'est -ce ce ça ma question, ouais. en fait, les mecs qui jouent. Moi, je l'achète, je le lance. Moi, je l'achète, ouais. je le lance. Tiens, Mais, moi, loi, moi, je tu, que tu moi, moi, je le Et j'ai fait... ouais hein ». Oui, après moi. Je, après moi, mais du coup, alors, ça, ça sert à rien d'acheter le nouveau. Là, mais... toi, tu fais euh, mais... PS21, tu mets les nouveaux modes. Et non, parti parce, que, pour non un parce que le, le, le gameplay, là, vu qu'il y a un New Engine et tout ça, tu vois, genre, ça, ça change, ça, ça va changer et j'ai hâte de voir ah ça. Bah, mais ah oui, il faut pas trop le de... maudis. Mouille-toi bien la niche avant de lancer. Hein, parce... Non, mais je sais, je sais. Mais, mais, mais, moi, je vais le moder. Je vais le moder, je te dis honnêtement, je vais 100% le moder, mais je sais être patient et je l'achète même s'il n'y a pas les modes, même si les modeurs n'ont pas encore fait leur travail, je vais l'acheter dès le départ aussi. Parce que J'aime ça, c'est triste à dire, et pourtant j'aime énormément aussi le online, tu vois. Mais si j'aime ça, j'ai besoin de ce côté-là, de ce truc tranquille, en mode, je me cale, devant, devant ben mon On péter. respecte j ça. Mais bien sûr, oui, mais bah il faut oui. respecter ça à 100%, parce qu'il y en a plein, les gars. Même mais si oui, pas bah on est... mais moi, quand tu Et moi, ce soir, soir ils soir... ont la parole, <rire> alors exprimez-vous dans le chat, <rire> allez, s'il est prêt. Moi, je... le... eh, le... moi, moi, le soir, je rentre du boulot, je suis fatigué, je veux me détendre. Bah je lance un, un match de fute, je joue contre un mec, mais j'en ai rien à faire que ce soit un mec en fait, ça pourrait être un robot, ça pourrait être un kangourou, ah, oui, un voilà. éléphant, a... une Renault 5, ouais. cest voilà. ah. Bien sûr, c'est propre à chacun, t'en as non T'en pas pas pas a... as, soit, pas... soit ils ont pas le mental pour supporter la défaite en online face à quelqu'un, il y en a c'est comme ça, je vous jure, enfin, les gars j'ai pas envie de faire des cours de psychologie maintenant en vrai, c'est propre à chacun, t'en as, ils ont pas le mental, t'en as, ouais, bah je crois que c'est... Non pro... bah vas-y, je voulais pas te couper non plus dans ta face, il s'est arrêté au feu, feu rouge ah, il Tac. <rire> je, pensais... je pensais que c'était le clap de fin frérot ça, as dit non, monsieur, suis dit, ah, On s'arrête pas comme affaire. ça Et t'en as, voilà, as ils supportent pas Ni mentalement Ils se disent non je préfère jouer contre un ordi Ça me ferait moins mal de perdre face à un ordi Plutôt que de perdre face à un humain Au moins derrière j'aurais aucun regret par rapport à cette défaite là Et t'en as beaucoup qui sont comme ça Je suis désolé mais c'est ça Ouais, mais moi des fois okay. je dis, des fois, ça vous est jamais arrivé les mecs de dire très honnêtement. Là, c'est une question que je vous pose sincèrement. Je n'éteins pas à la play tant que je gagne pas un match. Non. Moi c'était plus bah, je Si je perds à un match, j'éteins la play. Ah, ah non, Moi ouais, c'est souvent pareil. pareil, moi, euh, pareil, dors, pareil moi, alors pour les plus nuls, pour les plus nuls, voilà, tu pars pas sur une défaite. Tu pars oh, pas. Sur... C'est ça. Va... On est d'accord. On est d'accord. Merci. <rires> Merci, <rires> Merci. Ah, m étonne. M étonne. ah non, voilà, c'est voilà. plutôt tu le ne... contraire. Si je perds, cette phrase-là, cette phrase-là, phrase je ne pars pas, je ne pars pas sur une défaite. Ils veulent T'en as ils veulent pas l'assumer. T'en as ils peuvent pas l'assumer. T'en as ils sont là en mode, j'ai pas envie de me poser la question, j'ai pas envie de rester sur une défaite Mais attends, quand tu joues contre lundi, tu gagnes à 100 Tu joues en débutant ou Non, tu choisis. Alors tu perds aussi des matchs Mais oui, mais c'est plus, facile, ton... à ah bon plus facile à accepter, c'est plus facile à accepter. moi je m'en fous qu'en fait ce soit un, un homme ou un... Oui, mais, tu mais toi tant mieux, mais il y en a plein, encore une fois, il y en a énormément qui, ils ont pas, ils ont du mal à l'accepter, le fait que de perdre face à un humain plutôt que face à un ordi. Okay. Et bon. je les respecte à 100%, Amine, et je les comprends. rouge. Ouais. Feu rouge, Pour... clac, clac. J'étais le moteur. Non, mais toi au ralenti, c'est pas tout à fait fini. <rire> mais toi au <on> ralenti, <rire> tu vas avoir une dernière petite accélération, non, après, un vraiment, démarrage en côte Et après, je... Ah, vraiment, je suis désolé. Franchement, je suis vraiment désolé. Non, les gars, là, parce que j'avoue, j'ai trop monopolisé. On la arrive. Ah, mais non, t'inquiète pas. On arrive à la ah, fin de ce débat. C'était, c'était kiffant. Mais du coup, vous allez chacun avoir le droit à un, à un dernier mot. Donc, par contre, Amine, on s'arrête pas dans une demi-heure. Il vas... y, la... y a la Juve qui joue, ouais, joue, ah, oui, qui joue dans pas longtemps et en vrai je, je ne dirai pas mon, mon dernier mot. Ils vont se faire passer <rire> par le zénith. Bah, Vas-y, ouais. je te laisse euh, ton euh, mot de la fin. De la fin. Ouais, moi, bah, oh, le offline est-il voit à disparaître dans les jeux de football Moi je pense que depuis des années il est, un... il est délaissé, que ça va continuer, et peut-être une fatalité, un fatalisme compliqué hein, pour nos amis comme, comme Amine. Mais ouais, je pense qu'on se dirige un peu vers ça. Après, moi, honnêtement, euh, ça ne me fait pas grand-chose, entre guillemets. Je, il en fait pour tout le monde, hein. mais égoïstement oui. parlant, entre guillemets, moi, ça fait depuis 2010, du coup, ça fait 12 ans que le temps passe vite. Ça fait depuis 12 ans que moi, je ne joue pas offline. Les modes, je ne les trouve pas addictifs. Si demain, tu me sors un mode incroyable, comme peut-être, je ne sais pas, euh, comme sur 2 avec une passerelle dans un mode de jeu bien pensé, bien construit, peut-être une passerelle, je forme mes joueurs, une dimension offline, online. Mais là, l'heure actuelle, je vois pas comment trouver mon kiff sur de jouer contre un IA. Quelle, quelle, quelle va être mon émotion d'être premier d'un championnat avec l'IA Moi, c'est vraiment mon état d'esprit. Hein. Je, je, je, un je suis très content. Monde, hein. Voilà, je suis très content que tu dises mon mon mon mon. Et non mais, mais tiens de toute ça, manière, à ta personnalité. Attention, pas principe pas mine que les vérités générales dans les avis entre guillemets. Tout avis est subjectif par définition. C'est le mot de la fin, ce C'est pas le tien. Tu te Désolé. Je suis désolé. Sofiane, tu as Sophia, à toi. Par, par rapport à l'offline je pense que ça va ton ça va dépendre fin. surtout de la fin genre mon avis plus euh... ce que tu veux t as, t as le droit de pas, tu peux parler de l'inter ce que tu veux c'est ton mot de la fin non je, je vais pas forcer je vais rester <rire> sur le sujet en gros mon avis hein, c'est que je pense que le mode offline il va dépendre des recettes euh, euh, que vont recevoir bah, les jeux par rapport à, à ça si le offline et eh ben ils rien, ils vont l'enlever ils vont pas se préoccuper de un tel et un tel malheureusement mais c'est comme ça, c'est le monde des affaires, on va dire, entre guillemets. C'est ça qui fait tourner le monde et c'est ça qui va faire tourner même le monde des jeux vidéo. Donc mmh. je pense que ça va disparaître, malheureusement, sauf s'il y a un truc incroyable. Il y a un mode qui est créé, tu vois, un truc. Oui, un truc vraiment qui change la donne, on va dire. Et mmh. ça serait bien bah, pour les gens offline, comme Amine, euh, comme euh, les gens du chat, etc. Mais je je, je, je ne suis pas que joueur offline. Je sais, mais t'aimes aimes beaucoup le offline, tu vois. Si on, si on te l'enlève, ça va te faire quelque ah chose. Oui, tu es, es le Mélenchon mmh. du offline, donc assume à... <rire> <rire> Amin, euh... oh là là, à toi. Vous avez... T'as un quart d'heure là du coup Non, je non, très... non, très... non très, très honnêtement, moi je respecte énormément euh, cette envie d'adrénaline que peut avoir Ahmed euh, ou cette envie des mecs euh, qui sont là tranquilles en se disant je veux jouer contre un ordi et ça me suffit amplement. Ils ressentent leur adrénaline à leur manière et c'est tant mieux et je les respecte énormément. Je respecte les deux côtés, je ne suis ni un joueur online ni un joueur offline. Moi je prends du plaisir dans les deux et ça me va très bien parce que en vrai en soi... C'est moi qui kiffe le plus d'entre vous tous. Parce que je trouve mon plaisir dans le offline comme je trouve mon plaisir dans l'online. C'est-à-dire que moi, si demain j'ai une coupure de courant et j'ai Internet qui saute, je serai toujours heureux. Je serai pas en bout en mode. Il faut fuite. Il faut fuite. Il faut fuite. Non, mais je parle. Voilà. Je parle globalement. Je parle globalement. C'est parle globalement a une coupure de courant cet après-midi. Voilà. Moi, je trouve mon plaisir des deux côtés et c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, c'est tant mieux comme ça. Et après, je rejoins Sofiane dans son dernier mot, dans ce qu'il vient de dire, dans le sens où oui, l'argent prime sur malheureusement c'est triste et c'est comme ça l'argent prime surtout ce qui va rentabiliser le plus d'oseille les gens vont se focaliser dessus on est dans cette démarche nous aussi en tant que créateur de contenu dès qu'on voit quelque chose qui rapporte un peu plus que d'autres choses on va se focaliser dessus aussi euh, on va pas faire les timides les, les entre sûr. nous donc on est aussi dans cette démarche aussi donc je comprends totalement mais juste une chose Force à tous les joueurs offline. Vraiment, force à vous, les gars. Surtout, je comprends énormément. Vos joueurs, la Ligue des Masters, euh, là, c'est. Voilà. Non, tous, tous. Tout, tout ouais, mais là, c'est pire. Franchement, ils sont en deuil. Donc, euh... Ah, la Ligue des Masters, de... vraiment, c'est vraiment pire. J'ai un plus poste à... à Konami, là. Puisque là. Euh... Euh, je vous fais bah... une dinguerie, les gars. Là, et, et je vous prends fait... hein, Là, ça ne va pas dans ce sens-là chez Konami. On ne va pas te mentir. C'est clair. Hein, je vous fais une dinguerie, mais ça ne va pas les aider. Donc, force à tous, les frérots. Je vous comprends. Et je me tais sur ça. Voilà, c'était mon mot de la fin. Eh ben, moi, les gars. Déjà, j'ai adoré ce débat, les gars, excellent, avec euh, Amine et, et l'interiste, euh, n'hésitez pas à aller sur, sur les réseaux. Moi, pour ma part, voilà, je pense que je reprends un petit peu ce que vous avez dit, je pense qu'on peut être que d'accord. Malheureusement, le monde est ainsi, il y en a beaucoup qui parlent de, du côté que argent, etc. Mais on est dans un monde capitaliste, tout est capitaliste aujourd'hui. Donc, les jeux vidéo ouais. n'échappent pas à la règle et forcément, qu'est-ce qui marche Les modes online, maintenant, si demain, effectivement, il y a un mode offline qui sort incroyable, J'y jouerais et je serais content, mais ça ne prend pas du tout le chemin. Et si je devais mettre une pièce, ah oui. un petit pari, bah, je parierais que, sera en tout cas, FIFA et football, ces modes offline euh, disparaîtront malheureusement. Dieu merci, il restera toujours euh, Football Manager, le meilleur, euh, la, le meilleur jeu de simulation et le seul jeu de simulation de football qui existe pour moi. Voilà, les amis. Ouais. En tout cas, c'était très, très, très bon débat. On se retrouve... Euh, <rire> Mardi prochain pour oh un tu nouveau veux, Mardi frère. Débat, les gars. Merci à ouais, vous. Et merci, merci encore, Amine. Hein. C'est un immense merci plaisir de vous ouais. avoir. Hein. Toujours ouais, un grand kiff. plaisir. Cool, hein. et, et merci, le chat. Merci à Attends. tous ceux qui m'ont soutenu dans, dans ma démarche, là, parce que j'étais. C'est vrai qu'il est en ah, Il est en élection les mecs. Il est en grand pas de président. Je vous kiffe, les mecs. Merci à moi. Seul contre toi. aujourd'hui. Rendez. Tu me la gueule les gars. Merci, les mecs. Rendez-vous. Je vous kiffe. Rendez-vous <rire> mardi prochain, ici même, 19h, 20h30, pour un nouveau Mardi Débat des invités toujours aussi exceptionnels que ces deux-là et vive la creuse allez ciao les gars ciao ciao